Toi, Seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative. Wargame. Je suis aujourd'hui en compagnie de Warc pour un rapport de bataille autour de Warhammer 40 000. 40 000 ouais, exactement. Yes, absolument. Avec quoi tu nous viens aujourd'hui Je viens avec du Space Wolf, nouveau supplément, plein de règles, plein de figues, euh, fin de confinement, bah, en avant, gagnant. C'est le moment de les, de les tester sur la table. Première partie pour moi malheureusement avec euh, l'espace soif. Donc j'ai bien bûché bah, toutes mes règles, il y a beaucoup de règles, beaucoup de, beaucoup de choses te très techniques. J'ai bien bûché. Donc euh, bah, on va mettre euh, en application ces euh, deux mois de préparation. Et moi je viens avec une armée nécron. Il n'y a pas beaucoup de guerriers, il n'y a aucun que temps, j'ai sorti euh, de la canoptech, de la canoptech et encore de la canoptech. C'est parti pour le rapport de bataille. Donc pour mon armée Space Wolf aujourd'hui, j'ai choisi un seul bataillon, ce qui me permet de des PC pour cette partie, j'en aurai besoin. Donc j'ai mon seigneur de guerre en premier lieu, qui sera mon chapelain à réacteur dorsal que j'ai bien entendu upgradé en maître de la sainteté, qui est équipé d'un pistolet plasma. Vous noterez que c'est une figurine old school tout en plomb, magique, que j'ai ressorti de mon, de mon placard, exprès pour vous. Il possède trois litanies, la litanie de la haine qui me permet bien sûr de faire la relance des jets de touche, le cantique de la haine qui me fait des bonus de 2 pouces à la charge et puis des bonus en conso et en engagement, et l'exhortation à la rage qui me permet de désigner une unité et de lui faire plus 1 à la blesse. Donc ça c'est pour mon, pour mon chaplain. Je l'ai également équipé d'une relique qui sera la pierre du Wolfen, qui me permet de faire des relances, euh, des relances de la charge. Deuxième QG, un archiviste également à réacteur dorsal. Donc il est équipé d'une épée de force et d'un pistolet à plasma. Il est bien entendu passé, euh, upgradé en maître archiviste. Donc il a trois sorts psy. Le premier, ce sera Colère de la tempête. C'est une malédiction qui donne moins 1 à la touche pour une unité à 24 pouces. Il possède également euh, Instinct éveillé qui fait passer une unité en Doctrine d'assaut. Donc ça c'est pratique pour euh, le, le début de la partie. Et puis enfin, Ouragan meurtrier. C'est une malédiction également. Donc sur un ennemi à 18 pouces, ça lui retire son tir en état d'alerte et surtout ça le fait frapper en dernier. Donc ça, ce sont pour les trois sorts psy que j'ai choisi pour lui. Je l'ai également payé un point, de, un point de commandement de façon à lui faire un trait, un trait supplémentaire. Ce sera maîtrise psychique qui lui permet d'avoir un bonus de plus à tous ses jets de psy. Troisième QG, c'est Ragnar Blackman. Donc lui, je n'en ai, euh, ai pas fait de Seigneur de guerre, je vais pas payer son trait, donc il vient euh, un petit peu en vacances. Euh, lui par contre, c'est un buffer, hein, il va également, comme les autres, hein, il va me faire les relances euh, des 1, bien sûr, à la touche. Il va faire les relances des charges également, donc ça me fait deux sources de relance des charges dans mon armée. Et puis, il, a, euh, il ajoute plus 3 à la consolidation pour les unités euh, autour de lui. Pour mes 3 slots de troupes, j'ai pris deux escouades de 5 euh, intercesseurs d'assaut. Tout simple, tout, ce, tout le monde en épée tronçonneuse. Et puis une escouade d'infiltrator également sans, sans équipement particulier. J'ai rempli tous mes slots d'élite, donc j'en ai pris 6. C'est un peu le, bah le, le cœur de mon, de mon armée, vous l'aurez bien compris. Vous avez en première élite euh, un doyen blade guard, donc c'est encore un, une unité qui va buffer mon armée. Je l'ai euh, également euh, transformé en doyen de chapitre. Je lui ai également payé un trait supplémentaire au euh, moyennant un point de commandement qui devient modèle de Loyauté donc ça va faire passer toutes mes figurines base à 6 pouces super OP. Lui c'est également un buffer puisqu'il bah, rajoute plus 1 à la touche pour les unités de Blade Guard autour. Il fait retaper les morts euh, quand ils sont morts, toujours très, très funky. Et puis en plus, euh, pour les unités à 6 pouces, il rajoute plus 1 à la touche. Euh, sur une unité à 6 pouces, il rajoute plus 1 à la touche. Donc c'est également une, une source de buff pour mon armée. Ensuite, j'ai une escouade de 5 euh, vétérans Blade Guards. J'ai deux fois 5 Terminator Garde-Loup qui sont équipés. Euh, alors les 5 premiers sont équipés en Marteau Tonnerre Bouclier et les 5 autres en euh, Griff Lightning Bouclier. J'ai également 5 euh, garde-loup à recteur dorsal. Donc là, j'en ai 3 euh, qui sont en bouclier griffes et puis 2 qui sont en double paire de griffes. Et enfin, euh, petite cerise sur le gâteau, j'ai pris euh, Murder Fang. Bien sûr, parce qu'il euh, déboîte sauvagement et donc ça devrait bien le faire. En attaque rapide, j'ai 5 loups tonnerres qui sont en équipés, donc j'en ai 4 qui sont équipés en marteau, euh, marteau tonnerre, et puis le chef de la bande qui a une paire de, de grip lightning. Voici pour mon armée, donc c'est euh, une armée, euh, bah, j'essaie de, de la faire le plus solide possible, donc avec des unités, euh, avec beaucoup beaucoup de, de boucliers, euh, de l'élite solide pour aller euh, se poser sur les objectifs, et euh, tenir, et puis chasser bah, tous ceux qui euh, tenteraient de venir s'approcher pour les déloger. J'ai 12 points de commandement au départ de la partie, j'en dépense 2, 1 pour prendre un trait à l'archiviste, 1 pour prendre un trait à mon doyen, ce qui me fait un départ à 10 points de commandement. Allez, présentation de l'armée Necron jouée aujourd'hui pour ce rapport de bataille contre les Space Wolves. Alors, d'ores et déjà, on va avoir une dynastie qui est une dynastie custom euh, qui va donc être construite avec euh, les, les, deux, euh, euh, les deux traits suivants. Le premier qui nous dit que toute l'armée va avoir droit à un mouvement d'avant-garde de 6 pouces avant euh, le début du premier tour de jeu et le deuxième trait qui nous dit que toute l'armée est euh, super opérationnelle donc ça c'est euh, très bon hein, pour des unités qui ne le sont pas euh, notamment bah, 90% de l'armée que vous avez devant vous ensuite on va avoir un détachement patrouille avec mon seigneur de guerre donc ce détachement ne me coûtera pas de points de commandement et on va avoir un détachement avant-garde où on va retrouver euh, un, des attaques rapides alors en ce qui concerne la patrouille, on va avoir un tétrarque avec euh, une orbe qui va être mon seigneur de guerre. Il va avoir comme trait de seigneur de guerre la reroll des charges pour euh, les unités bases à 6 pouces de lui. Euh, ensuite euh, bah, l'orbe relique évidemment qui va permettre une fois dans la partie, euh, en phase de commandement, eh bien, de relever une unité avec un protocole de réanimation à plus 1. Ensuite, dans ce, toujours dans cette patrouille, on va avoir une troupe qui est un, une unité de 20 guerriers nécrons équipés de Faucheurs Gauss. Donc, c'est l'arme qui tire à 12 pouces, assaut 2, Force 5, PA-2. Euh, on va retrouver deux slots d'élite dans cette patrouille. Les Lich que je suis très content de mettre sur la table pour la première fois. Donc, les Lich qui sont équipés cette fois avec, enfin, pour ce coup-ci, qui sont équipés avec le bouclier qui leur donne une 4+, invulnérable. Et, euh, et, le, et leur épée, hein, qui, euh, qui est malheureusement que Damage 1, mais espérons-le qu'il fera le café sur cette partie. Deuxième slot d'élite, ça va être une araignée, euh, donc les, les gros araignées que vous voyez juste là, et euh, celle qui est dans le détachement euh, de patrouille va avoir l'équipement qui lui permet de régénérer des 3 points de vie à un véhicule euh, Les véhicules il y en a qu'un et il est aussi dans ce détachement là C'est la barge et donc euh, c'est un transport euh, qui est très bien puisque pour 145 points vous avez quand même 14 PV Endurance 6 que vous ne pouvez blesser que sur un du 4+, grâce au blindage quantique et qui a une invulnérable à 5 Et qui va se re-heal, hein, se re toute la partie et ça euh, c'est particulièrement agaçant pour l'adversaire Ensuite on va avoir le détachement avant-garde avec les attaques rapides, on va retrouver deux QG, le Technomancer et le Chronométron. La figurine du Chronométron n'étant toujours pas disponible et toujours pas sortie chez Games Workshop, elle sera remplacée pour, cette, pour ce rapport de bataille là par euh, un Plasmancer que vous trouvez dans la boîte Domitus, c'est aussi un Cryptech de surcroît. Le Technomancer, euh, ce gars là va bénéficier à la fois d'un très seigneur de guerre supplémentaire qui va augmenter son aura de 3 pouces et euh, il va avoir la nodule de contrôle CanopTech qui va permettre de donner bah, de ce fait grâce à la relique à 9 pouces de lui, plus 1 à la touche pour toutes les unités CanopTech, ça tombe bien, il y en a énormément dans cette armée. Il va avoir euh, aussi euh, une relique supplémentaire qui est le voile des ténèbres pour effectuer l'ordre une fois dans la partie une petite frappe en profondeur avec lui et une équipe de potes à lui euh, qui est pas loin. Euh, deuxième QG c'est le chronomancer, c'est un, un QG qui est relativement low cost, il coûte que 80 points et il va offrir à la phase de commandement une invulnérable à 5 euh, pour une unité dynastie euh, dans bah, les 6 pouces, dans les 9 pouces même euh, de, à proximité de lui donc. Ça peut être intéressant pour les guerriers Nécrons ou alors euh, bah, pour les, euh, les swarms, les nuées, euh, qui elles non plus n'ont pas d'invulnérables. Ensuite, on va retrouver euh, 5 attaques rapides, vous allez avoir 3 packs de, de nuées, de, de canoptech Donc à chaque fois, il y a 9 socles, ce qui veut dire qu'il y a 36 PV d'endurance 3. Euh, la particularité de ces nuées, c'est qu'elles sont rapides, elles bougent de 10, elles ont le mot clé Fly. Et elles sont, évidemment, grâce à la dynastie custom, super opérationnelles. Elles seront accompagnées de 2 packs de 5 spectres. Euh, par 5, euh, comme je l'ai répété euh, assez souvent, pour éviter d'avoir des difficultés à... Avec les cohésions d'unité, donc pour maintenir le placement sur la map et l'occupation de terrain et euh, bah, ces spectres là sont relativement peu chers c'est 35 points pièce pour un, un rendement je l'espère plutôt efficace euh, on le verra dans la partie et enfin on retrouvera deux autres araignées donc je vous rappelle que les araignées les grosses Canoptech spider elles vont faire regagner des socles toute la partie au swarm et euh, de surcroît elles tapent aussi euh, plutôt bien et, euh, et je les ai équipés euh, pour leur permettre de devenir, euh, de, leur, de leur offrir un abjuré le sorcier à chacune. Euh, voilà, donc j'aurai, en gros, j'ai deux dispels grâce à ces araignées. Et enfin, le petit euh, le petit le petit truc un peu croustillant, c'est les deux cryptocères. Ça coûte pas cher, ça accompagne un cryptech et, euh, et ça fait plaisir. Et quand c'est à côté d'un cryptech, ça tape plutôt bien. On a fait le tour de cette armée. Je vous propose maintenant euh, de vous présenter le scénario et la table de jeu. Le scénario joué aujourd'hui sera le numéro 11 du Chapter approve Grand Tournament 2020, mission de récupération, comme d'habitude, objectif primaire, objectif secondaire, les primaires, on met 5 points pour un objectif contrôlé, 5 points si on en contrôle 2 ou plus, et 5 points si on en contrôle plus que notre adversaire, ces objectifs sont remplis à la fin de la phase de commandement à partir du tour 2. Ensuite, les objectifs secondaires. On nous propose un objectif secondaire spécifique à ce scénario qui est minimiser les pertes. Euh, eh bien, vous, avez, euh, vous engrangez des points de victoire à la fin de la partie selon le pourcentage d'armées qu'il vous reste. Si vous reste 75% de votre armée ou plus, vous marquez 15 points de victoire. 50% de votre armée ou plus, vous mettez 10 points de victoire. Et 25% de votre armée ou plus, vous mettez 5 points de victoire. Maintenant, on vous présente les décors. Vous allez avoir des ruines que vous retrouvez au nombre de 5, une au centre, une dans chaque quart de table. On va retrouver des conteneurs on va retrouver des cratères ainsi que euh, des murs de ruines. Donc voilà les euh, différents types d'éléments de décor qui vont interagir sur cette partie. Nous avons fait un jet de dé pour savoir qui allait choisir son bord de table et qui allait commencer à se déployer. J'ai gagné. La table était quasiment symétrique, donc euh, bah, voilà, je me suis mis plutôt de ce côté-là. Euh, ça n'a pas beaucoup d'enjeux, donc on a tout fait. On a, mis de la, on a fait la mise en place des armées, mais je ne vous ai pas parlé de mes secondaires. Les voici euh, J'en ai choisi trois, naturellement. J'ai déjà pris, euh, levé haut les étendards, euh, ce qui me paraît une très bonne idée, puisque vu la, la position des objectifs secondaires, je vais très rapidement pouvoir euh, claquer mes trois étendards et stablement, euh, sauf surprise, mais stablement récupérer euh, 12-15 points de, de victoire sur cet objectif. J'ai pris euh, l'objectif euh, du supplément Space Wolf, qui s'appelle la fierté du guerrier, qui me fait rapporter trois points de victoire à la fin de mon tour. Si j'ai deux unités Space Wolf, à portée d'engagement, ou qui ont chargé ce tour-ci. Donc là, bah, c'est pareil, vu la physionomie de mon armée, je devrais stablement ramener, ramasser 12, 12 points de, de victoire sur cet objectif secondaire. Et puis, un petit un choix par défaut, J'avais pas grand-chose avec la limitation des catégories. J'ai choisi l'objectif du scénario. On va voir ce que ça donne. En gros, c'est minimiser les pertes. Il va falloir que je fasse survivre mes unités à la fin de la partie. Si je gagne 75... Si je réussis à faire survivre 75% de mon armée des unités à la fin de la partie je gagnerai 15 points de victoire et puis 5 et 10 et 5 points de victoire si je suis 50 et 25, vous avez rien compris, mais enfin c'est l'objectif secondaire. Hein. De toute façon c'est celui que j'ai pris, on verra bien ce que ça donne. Et pour info j'ai 14 unités dans ma liste. On passe à mon déploiement dans le détail, si vous le voulez bien. J'ai 4 en gros quatre plots. Déjà le premier des plots, bah, ça va être mes frappes en profondeur. Donc j'ai mes deux unités de Terminator, Griffe, euh, Marteau et puis mes euh, garde-loups en réacteur dorsal. Ils sont en frappe en profondeur. Ensuite, j'ai mon fond de mon fond de, de map qui est tenu par mes incursors, euh, mes infiltrateurs pardon, et euh, un petit loup. Grâce à cette bulle d'interdiction, de, de, je vais empêcher mon adversaire euh, tour robe du jour de euh, d'utiliser son orbe de téléportation. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ou quelque chose comme ça. Le voile des ténèbres. Le voile des ténèbres. Donc euh, comme ça, il ne viendra pas dans mon dos et ça, je veux absolument que ça, que ça n'arrive pas. Et comme il n'a pas beaucoup de tirs, il aura beaucoup de mal à me les déloger rapidement, donc pour l'instant ça va tenir. Ensuite j'ai deux plots, un premier plot mené par Ragnar ici et un, mon euh, Psycheur juste derrière, en réacteur dorsal, et flanqué de deux unités, euh, ma troupe de euh, d'intercesseurs d'assaut et mes euh, Blade guard vétérans, qui sont accompagnés bien sûr de leurs doyens. Donc ici j'ai un gros plot bien solide avec beaucoup de buffs, euh qui me plaît bien. Et de ce côté-là, un deuxième plot, mené par Monseigneur de guerre qui est le chaplain ici même, Arrêteur d'Orsal, Murderfang dans les starts pour aller découper tout ce qui bouge, une unité d'intercesseurs euh, d'assaut qui viendra prendre l'objectif et lever les étendards, et puis le pack de loups juste là, qui bien sûr va aller, euh, va aller prendre le terrain. Voilà pour mon déploiement, je laisse la parole à Tourop qui va nous parler de ses objets et de son déploiement à lui. Ok, euh, vous venez d'avoir la présentation de Warc. je vous fais du coup la mienne. En ce qui concerne les objectifs secondaires 3, évidemment, le premier va être euh, lever les étendards. Le second va être le refus de carte de table. Donc là c'est un objectif du codex Necron qui va consister à marquer deux points à la fin euh, de mon tour. Si euh, la, mon adversaire, donc si Warc n'est pas dans un quart de table, et pour chaque carte de table inoccupé par Warc, je mettrai deux points. Je ne peux commencer à scorer cet objectif-là qu'à partir du tour 2. Euh, donc voilà pour ça. Et le troisième objectif, j'ai choisi de prendre combattons tant que nous le pouvons. Euh, L'objectif qui consiste à choisir mes trois figurines les plus chères, à savoir mon arche, mon Tétrarque et mon Technomancer, et, euh, et bah, chaque figurine-là, si elle survit, elle me rapportera 5 points de victoire à la fin de la partie, euh, voilà pour ça, ensuite je vous propose de vous présenter mon déploiement, on va partir ici, globalement on va avoir euh, le bloc Guerrier Necron, Arche et pas loin, euh, évidemment, le Tetrarch ainsi que le Technomancer Donc tout ça va permettre de fiabiliser globalement euh, les rites de réanimation, le My, My Will Be Done, euh, le rip hop de figurines euh, via l'orbe, etc. Donc on a ce premier bloqué ici. J'ai dispersé mes trois blocs de scarabée, donc un sur le flanc droit, un au centre et un de l'autre côté que je vous montrerai après. À chaque fois derrière un pack de scarabée, j'ai mis une araignée euh, de façon à déjà à mettre des taquets si jamais mon adversaire voulait se jeter dessus. Et puis en plus à faire repoper des socles, ça ça fait plaisir. Euh, et après. On se retrouve avec, euh, en centrale, encore une fois, un pack de Spider. Ici, vous avez mon Chronomancer qui est juste là. Euh, ensuite, vous avez une autre Spider. Donc, celle-ci, celle c'est celle, celle qui a un dispel. Celle-ci, je vous l'ai pas dit, c'est évidemment celle qui peut réparer l'arche. Et la dernière, là-bas, ce sera celle qui a un dispel. On a les deux petits Cryptomoncers qui, qui entourent leurs amis, les Cryptek. Euh, première ligne de bataille... Les, les, les Lich Guards euh, qu'on a envie de... qui vont être là pour tenir le terrain. Les mecs vont rien lâcher. Et après, derrière, on, a, on se retrouve avec encore un pack de, de nuées, avec une grosse araignée derrière. Et enfin, le, le fond de map est balayé par les spiders. Euh, L'idée, ça va être de pas trop m'exposer rapidement parce que euh, Wark a beaucoup beaucoup de frappes en profondeur. Donc je vais essayer de ne pas me retrouver avec des guerriers Terminator. Ou, euh, ou des mecs en, en jump pack dans mon dos. Donc, euh, donc voilà, je vais, euh, je vais essayer de l'obliger à me rentrer dedans frontalement pour essayer d'endiguer de, la vague euh, des Space Wolf. Euh, je vous propose qu'on se retrouve immédiatement pour le G2D ultime, savoir qui va commencer cette partie ou pas. C'est parti pour le G2D. J'ai un des blancs, Wark a un des noirs. Celui qui gagne le G est le boss du game, ah, c'est donc moi et euh, je vais vouloir commencer, je vais commencer d'ailleurs s'il n'y a pas de Voldinit, je vais commencer pour la simple et bonne raison que euh, je vais vouloir me poser sur les objectifs en premier et, euh, et je vais pouvoir profiter un maximum de ma Doctrine Custom qui me dit que je vais pouvoir faire un petit mouvement de 6 pouces euh, avant de commencer la bataille, donc euh, tout ça tout ça est très très bien et je vais évidemment maintenant et avant le, alors ça a été fait avant le G je vais dévoiler mon premier protocole de bah, mon premier protocole de commandement War qui est de me donner plus un en mouvement. Voilà, c'est la directive que j'emploie et on se retrouve immédiatement pour le début de la partie. Donc j'ai fait un petit mouvement d'avant-garde grâce à, ma, à mon superbe code dynastique custom. Et globalement, tout le monde a avancé. Euh, voilà, tout le monde a avancé de 6 pouces. J'ai fait en sorte de quand même garder ma zone de répulsion à l'arrière avec euh, avec mes spectres, bien que j'ai le temps de voir, puisque euh, bah, Warc ne pourra pas arriver avant le T2 en frappe à profondeur. Donc j'ai un petit peu de temps pour me réajuster aux besoins euh, Mais globalement, j'ai avancé la phalange pour contrôler assez rapidement et poser mes bannières dès le tour 1. Je vous propose qu'on passe immédiatement à mon premier tour de jeu. Phase de commandement du premier tour, je vais donc regagner un point de com, euh, j'étais à 7, je passe à 8, ensuite mon protocole activé est évidemment le plus 1 en mouvement, donc ça, ça fait plaisir, euh, et enfin je vais avoir des petits euh, des petits trucs à faire sur mes phases de commandement, à savoir mon monster euh, qui est juste ici, euh, qui est euh, mise en lumière sous la figurine d'une place d'un mais parce que la figurine n'est pas sortie, je vous l'ai déjà dit, donc voilà, ça, ça arrivera bientôt, euh, va donner une 5 plus invulnérable au paquet de Scarab qui est juste là-bas. Euh, voilà pour ça, ça c'est ce que lui fait sur sa phase de commandement. Euh, mon tétraque va donner My Will Be Done, euh, donc plus un hit euh, sur le pack de Lich Guard. Et globalement, euh, bah, globalement, c'est tout ce que j'ai à faire en phase de commandement. Je n'ai pas d'autres aptitudes à déclarer. Je vais donc immédiatement passer à ma phase de mouvement. Et je vous propose qu'on se retrouve à la fin de celle-ci. Fin de ma phase de mouvement. Donc globalement, je me suis avancé pour contrôler les objectifs. Fin de ma phase de mouvement, mes Lich Guard qui sont de l'infanterie vont lever un drapeau ici. Mon tétrarque qui est ici va lever un drapeau ici. Et méga et Necron qui se sont avancés aussi vont effectivement lever un drapeau comme leurs camarades. J'ai donc levé trois drapeaux. Je suis tout à fait content d'être heureux. Euh, globalement, je vais avoir quelques tirs à faire mais qui vont être relativement anecdotiques ça va être la barge et euh, qui vont attirer dans les loups si je peux gratter un PV, je serai, je serai content je vous propose qu'on se retrouve bah, en fait, à, vérité, à la fin de mon tour puisque je ne vais pas non plus déclarer de charge par la suite mon objectif c'était vraiment que de me poser sur les objectifs de lever les bannières fin de mon tour, j'ai réussi à enlever un PV grâce à ma barge sur ces euh, bah, sur ces loups tonnerres euh, ce qui veut dire que j'ai enlevé un quart euh, d'une figurine qui représente un cinquième euh, d'une unité. Donc, euh, en 20 tours, à ce rythme-là, normalement, j'ai réussi à tuer les loups terminators, les, euh, les loups tonnerres. Ça fait super plaisir. J'ai fini mon tour. Euh, pas de scoring pour moi sur la fin de cette phase. Je passe donc la main à Warc pour son tour 1. Début de mon tour 1, immédiatement, ma phase de commandement. Je gagne un point de commandement, déjà. Donc, j'ai été à 10, je passe à 11. Je vais utiliser euh, les litanies de mon chaplain. Ici même, il va lancer deux litanies. D'abord, la litanie de la haine, qui lui permet de faire une relance donc c'est sur du 2+, ça passe. Donc j'ai une relance à des touches à 6 pouces autour de lui. On est content. Et il va faire une, euh, une exhortation à la rage. Pareil, hop, sur 2+, 3. Qui euh, permet à une unité de mon choix. Donc ce sera la, la cavalerie de l'outonnerre ici. Qui aura plus 1 à la blessure. Si jamais ça ne suffisait pas. Mais je crois que ça devrait suffire quand même. Mais c'est pour mon... mes, mes litanies. Ensuite, le doyen blade ici même... Désigne l'unité ici de euh, d'intercesseur d'assaut pour avoir plus un à la touche. Et je vais utiliser un stratagème nature bestiale pour un point de commandement. Je choisis euh, que cette unité, donc de mes euh, loutonnières, sont en doctrine d'assaut pour ce tour Ok, C'est la fin de ma phase de mouvement, comme vous pouvez le constater, j'ai avancé que d'un côté. J'ai avancé cette phalange-là, ici même, à portée de charge, dans l'espoir de laver ce, ce premier rideau, pour m'attaquer ensuite euh, au reste de l'armée. Mes petits euh, intercesseurs d'assaut lèvent une bannière. Ici, j'ai une deuxième bannière de lever, et de ce côté-là, j'ai très peu avancé, j'ai voulu euh, temporiser de ce côté-là, et j'ai une troisième bannière qui est levée. C'en est fini de ma phase de déplacement et je passe immédiatement à ma phase de psy. Mon psy cœur ici même va jeter colère de la tempête. Donc c'est un. Alors sur cette unité de, euh, de Lich Guard. Oui. Donc pour euh, une charge warp de 6, mais j'ai plus un pour caster parce que je suis euh, balèze, tout simplement. Je fais. Et je fais un échec. C'est un échec. Phase de tir extrêmement rapide. J'ai uniquement Murder Fang qui a son lance-flamme lourde et euh, mon, euh, un pistolet plasma là. Je tire là-dessus. Euh, on vous fait grâce DG2D. Ok, déclaration de. Phase de charge, déclaration de charge. T'as pas précisé que tu m'as enlevé un PV avec ton Ah, ah oui, pardon Ah oh non, c'est avec ton plasma d'ailleurs. Bon, euh, oui, absolument. J'ai un petit PV sur cette. Lui là, c'est lui qui est mort. Là, il fait un peu la gueule là. Celui-là là. Il reste plus de 3 PV. Ok, c'est parti. On fait la déclaration de charge. Bah, euh, D'abord, je vais faire charger Murder Fang. Il a une charge à 5. Une charge à 7, puisque je vais traverser le couvert et c'est relançable. Ça passe. Je vais aller me planquer là et je ne touche pas. Okay. Ensuite, j'ai les loups qui vont faire la même chose. Donc là, c'est on va faire comme ça. 8, moins 2, tac, tac, tout passe. Ok, j'active en premier Murderfang Il a 5 attaques de base. Je rajoute 3 attaques parce que c'est Murder Fang en charge. Donc, ça lui fait 8 attaques. Il tape sur du 2+, relançable. Relançable. Tout qui passe. Ensuite, il blesse à 2+, relançable. Hop. Ce qui nous fait un full... Ça nous fait euh, beaucoup d'attaques. Alors, ça fait qu'en gros, de toute façon, j'ai pas de sauvegarde sur ces jets-là. Donc, tu fais trois dégâts flat net, on est d'accord Donc là, euh, Wark a fini ses attaques avec Murder Fang. Il m'a donc enlevé quatre socles sur euh, bah, les, les, mon unité. Du coup, je jette 16 dés et il faut que je réussisse au moins 4-5 pour faire revivre. Euh, pour faire revivre un socle, il y en a une, il y en a deux, il y en a trois et il y en a quatre. Bah du coup, je vais pouvoir faire revivre. C'est tout à fait stat en fait. Hein. Je vais pouvoir faire revivre euh, un petit, euh, un petit socle. Et l'idée, ça va être de le faire de suite repopé ici euh, pour éviter, euh, bah, pour éviter que Murderfang fasse un petit, un petit step d'avance. Ok, je tape avec mes loups à présent. C'est parti. Il va faire taper les marteaux en premier. Euh, après, il y aura euh, la griffe de notre ami qui là. Et après, il y aura aussi bah, les, les loups qui tapent avec leurs crocs et leurs griffes. D'abord, on commence par les marteaux. Il y a 4 euh, attaques par tête. Absolument. Euh, oui, ils ont 2 attaques de base, plus une attaque en charge. Et les six sont des, euh, font des touches supplémentaires oui. grâce à la doctrine d'assaut. Tu touches à 3 rerolls euh, grâce au chaplain. 3 rerolls. Est-ce qu'il y a des 6 Non, Pour y de il n'y a six. pas et je fais aucun 6. Mais Par contre tu grave. es un full touche. Je fais un full touche. Donc c'est propre. Et euh, maintenant tu vas blesser à 2. Deux, 2. À deux. Puisque tu as de la force 8 et que moi j'ai de l'enduit 3. Hop, je relance celui-là. Et euh, hop. Et j'ai un full bless. C'est un full bless. Donc là, je vais pas avoir de sauvegarde encore une fois. Et euh, il va se passer que tu as euh, 3 damage flat. Ce qui veut dire que chaque binôme de dés va me tuer un socle, deux socles, trois socles. 4 socles, 5, so 5 socles, 6 socles. Il me reste 6 socles. Ça sert donc à rien d'aller plus loin. Tu m'as tué l'unité euh, sans euh, avoir besoin de plus d'attaques que ça. Alors, c'est la fin de mon tour. Je suis, euh, bah, Ça marche bien, j'ai envie de dire, parce que j'ai wipé son premier, son premier rideau, ce qui me met dans très bonnes conditions pour pouvoir bah, impacter le reste de son armée. Euh, niveau point de victoire à ce stade, j'ai levé mes trois étendards de, sur les trois objectifs qui sont de mon côté. Ça me rapportera tout à l'heure. Pour l'instant, ça me rapporte 0. Et enfin, je marque trois points de victoire sur l'objectif secondaire, puisque j'ai deux unités qui ont effectué des charges à ce tour-ci. Donc, je marque trois points de victoire, ce qui me fait un score de 3 à 0 à l'issue de ce tour 1. Tour hop, à toi. Ok, début de mon tour 2. Je suis à 8 points de commandement. Je passe à 9. Euh, les aptitudes qui vont être générés à la phase de commandement, eh bien, j'ai mon euh, tétrarque qui est ici pile à 9 pouces d'un Garay Necron qui est ici, donc il va leur donner My Will Be Done, donc plus un pour toucher sur ces Garay Necron, ce qui vont dire qu'ils vont toucher à 2+, sur leur phase de tir. Ensuite, euh, mon ami le, euh, le Chronométron qui est ici, euh, eh bien, lui, il va donner une 5+, à Vulnérable au guerrier Nécron aussi, et ça, ça fait plaisir, et ensuite, eh bien, euh, euh, mon ami qui est juste ici, euh, lui, va donner plus une attaque, euh, il va donner plus une attaque au spectre qui est juste là, euh, et donc euh, ça, ça fait tout à fait plaisir, encore une fois, toutes les aptitudes sont passées, je sais pas, j'ai des supplémentaires à faire, je vous propose qu'on passe à ma phase de move. Fin de la phase de mouvement numéro 2 pour les nécrons, euh, alors globalement bah, ce que je vais faire c'est que je vais éteindre cette menace ou du moins je vais la réduire un maximum, on va voir, euh, bah, il va être temps de montrer que les nécrons ne font pas que du map control, mais que quand vous vous en approchez un peu trop, il y a quand même de la létalité et du répondant en face, donc on va voir ce qui va se passer là, euh, globalement j'ai mis tout en place pour que ça, ça se passe plutôt bien pour moi, et après euh, je garde mon bloc défensif ici, j'ai gardé ma zone de répulsion donc il pourra pas venir dans mon dos et euh, s'il arrive de face bah, il va forcément devoir se retrouver bah, devant ma ligne de... devant un petit peu ces lignes-là. Donc euh, voilà, l'idée c'est encore une fois de réussir à monopoliser la map, à repousser ses fêpes. Euh, et puis euh, et puis je vous propose qu'on passe immédiatement à ma phase de tir. Qui va commencer par les tirs de la barge, puisque la barge, elle s'est mise pile poil à 12 pouces de lui. Donc à partir du moment où lui meurt, j'ai plus ma courte portée. Du coup, c'est la barge qui va tirer en premier. Et elle va me balancer 20 tirs dans euh, le pack de loups. Euh, c'est parti. J'ai donc 20 tirs qui vont toucher sur du 3. Ok, et qui vont blesser sur du 5 Puisque j'ai de la force 4 Et euh, mon euh, camarade L'un du 5 euh, 6 sauvegarde à P 1 1 Ça veut dire 6 sauvegardes à 3 Genre Bah écoute, euh, bon. 2 PV en moins Sur un loup qui avait déjà perdu un PV ça fait que celui-ci, euh, bah, à, à qui il ne reste plus qu'un PV Ok, ensuite, euh, toujours les armes à courte portée, je vais utiliser l'arme de euh, mon technomancien, donc lui il a 3 tirs à force 5 PA-2, donc euh, 3 tirs qui touchent sur du 3 ⁇ qui blesse sur du 4 ⁇ il y en a une à PA-2, ça fait une sauvegarde à 4, s'il si rate, ça fait un loup qui meurt. Alors. Attention, le suspense est à son apogée. Eh ben écoute, je tue mon premier loup tonnerre de la partie, j'en suis pas peu fier, je ne vous le cache pas. Donc on a ce loup tonnerre là qui va pouvoir euh, mourir. Je vais maintenant activer mon gros pack de 20 guerriers nécrons. je vous rappelle qu'ils sont sous l'aura de My Will Be Done, donc je vais avoir 40 tirs qui vont toucher à 2 ⁇ et je vais utiliser mon premier point de commandement de la partie, puisque ce sont des armes à gauche, et donc tous les 6 pour toucher, blesseront automatiquement, je pas de jet de blesse. Je rappelle que mon arme est quand même force 5, PA-2, ce qui veut dire que je le blesserai sur du 4 ⁇ C'est parti pour les 40 tirs de gain à Necron. J'ai 20 dés dans ma main, donc je fais deux salves comme ça, je le touche à 2 et les 6 blessent auto. Alors, il y a déjà 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6, 6. Donc en gros, il y, y a ça à faire en blessure, en fait, tout simplement. Je l'ai fais immédiatement. Donc là, je te blesse sur du 5. Ça nous en fait 5 de mieux. Donc ça fait 5 et 6, ça fait 11 blesses sur la première salve. Et je te fais la deuxième salve. Sur du 2+, les 6 blesses auto. Et là maintenant, ça blesse sur du 4 et pas du 5. Je crois que je l'ai compté en 5 tout à l'heure. Et ça nous en fait euh, 3 de mieux. C'est parti, il y a donc 21 sauvegardes à 4+, pour les tonnerres. Attention Alors, on va garder que les échecs. Donc là, on a un tonnerre qui meurt. Et on a deux loups tonnerres qui meurent et on a deux PV sur un autre loup, donc on a deux morts et deux PV. C'est plutôt pas mal. Et comme j'ai tué les loups, du coup, Mordorfeng devient ciblable. Alors c'est un tir certes anecdotique, anecdotique, mais qui fait quand même plaisir. C'est évidemment le Chronomancien qui a euh, son bâton qui fait des trois tirs. Euh, bah ça fait une et euh, il touche sur du, euh, il touche sur du 3. plus. Ça touche, et il a force 5, il blesse sur du 5, et ça ne fait rien. Voilà, c'est pour le plaisir de vous dire que j'étais content d'avoir tué trois loups, tout le monde l'a bien compris. Voilà, et on va passer immédiatement à la fin de cette phase de tir, puisqu'en vérité j'ai plus d'autres tirs, j'en ai pas beaucoup, mais vous avez vu les gars à Necron, euh, quand vous êtes dans leur aura de létalité, là en l'occurrence c'est le cas, euh, ça fait quand même mal. Ça, ils, ont enlevé, euh, ils ont enlevé du cavalier tonnerre et ça, ça fait plaisir. Euh, et je vous propose maintenant de passer à la phase de charge globalement je vais euh, utiliser mes spectres pour charger sur les lootonnaires donc c'est une petite charge, il doit être une charge à 4 ou à 5 euh, en plus de ça je vais utiliser mon, ma grosse spider qui va charger sur Murderfang et je vais envoyer aussi mes scarab qui vont charger sur Murderfang euh, donc euh, voilà pour ça et euh, eh ben, je vous propose de faire immédiatement les jets de la charge les spectres sur les lootonnaires eh ben 5, je pense qu'il en fallait pas moins. Euh, ici, je vais envoyer les petits Scarab, d'abord la, la grosse Spider qui va charger aussi sur les deux, les loups et le Murder Fang. Ok, ça passe. Et après les petits Scarab, allez, ça passe à 9 aussi. Je fais tous mes moves, on se retrouve ensuite. Ok du coup euh, tout le monde est arrivé au corps à corps j'ai bien fait attention et bien pris soin de rester à plus de 6 pouces du chaplain parce que pour rappel c'est un personnage et donc pour euh, 0.com il peut euh, bah, faire une intervention rique à 6 pouces puisque tout le monde a une intervention rique à 3 pouces donc il faut faire vraiment très attention à ça du coup je suis resté à distance en revanche ce que je vais faire c'est que je vais faire taper mon araignée en première parce que c'est vraiment elle qui est susceptible de prendre la foudre sur une riposte du Murder Fang. Donc cette, cette araignée elle a 5 attaques, euh, elle la touche normalement à 4, sauf qu'elle est à 9 pouces de mon de mon, euh, mon cryptek qui a le, la node qui leur donne le, bah le plus 1 pour toucher du coup j'ai 5 attaques qui vont toucher sur du 3 plus donc ça c'est vraiment cool puisque tout touche euh, je rappelle aussi que je suis sur le protocole qui dit plus 1 en pa sur les 6 non modifiés pour blesser je vais donc le blesser j'ai force 8 je vais le blesser sur du 3 et les 6 c'est un peu plus stylé donc là c'est pas très stylé par contre c'est pa 3 euh, il va donc avoir une sauvegarde 3 sauvegardes à 4 sauvegardes à 6 donc tout raté. Tout raté, il faut savoir que je fais deux flats. Donc normalement, ça lui aurait fait euh, bah, deux PV par dé. Sauf que c'est un Dreadnought. Donc il réduit de 1 les damages, ce qui fait que je lui fais que 4 PV sur le Dreadnought. Et ça, ça basse. en fait, il vit au lieu de mourir. D'où vraiment l'impact majeur de cette superbe règle pour les Dreadnoughts. Ok, je déplace deux points de commandement pour intercepter. Je prends mes, mes, mes cavalerie de tonnerre, donc les deux qui restent, qui vont taper sur les spectres. Donc pour ça, j'ai deux loups. Enfin, d'abord, j'ai euh, un loup. Avec son marteau, donc il a euh, deux attaques de base, trois attaques parce qu'il s'est fait charger. Et il va taper sur du 3 plus non relançable. Donc j'en ai deux qui passent. Oui. Les six, par contre, provoquent une euh, oui. touche supplémentaire grâce à la doctrine euh, assaut euh, spécialement pour eux aujourd'hui. Oui. Maintenant, je vais faire léger pour blesser. J'ai une force 8, une endurance de 5. Ça fait du 3 plus, mais j'ai un quantique qui me fait plus 1 la blesse, donc ça me fait du 2 plus. 2 plus. 2 invue à 4. Sauvegardé. C'est sauvegardé. Maintenant on fait les attaques des griffes, donc euh, il va toucher sur du 2, il a 6 attaques, puisqu'il est en double griffe. Les 6 vient la touche en plus, mais bah, il n'y en a pas. Par contre, il a une force de 4, j'ai non du 2 5, il va me blesser normalement sur du 5, il a sa litanie, donc il va me blesser sur du 4, il a des griffes, donc c'est full relance. Wow le mec ah le mec, il coriace. Ok, j'ai donc euh, ça d'invulnérable à euh, 4, messieurs dames. Je perds donc 2 PV sur un spectre. Hop, et là maintenant on passe sur les loups, ça fait trois attaques par loup, on est donc sur du 2+, encore une fois. Tout qui passe. Et il y a 2 6 en plus, eh oui. donc ça te dégénère deux touches supplémentaires. Et là c'est de la force 5 contre du 5, c'est sur du 4, avec la litanie c'est sur du 3. Mmh. Bah j'ai mes vue à 4. Et euh, du coup j'ai un spectre qui meurt, lui est donc mort, et donc il me faut 3, 5+, plus pour qu'il revive. Ça c'est déjà vu bah c'est pas pour aujourd'hui. Là, ce que je vais faire, vu que maintenant, bah, les loups sont activés, donc je suis relativement serein là-dessus, je vais pouvoir activer mes petites araignées. Euh, je vais utiliser immédiatement un point de com. Ça va tuer un socle. Par contre, en contrepartie, ça va mettre D3 mortal dans le Murder Fang. Attention pour les D3. Euh, ça fait 2 donc ça c'est plutôt swag euh, et maintenant je vais taper donc là j'ai déjà fait ma consolidation ces deux socles là ne sont pas à portée d'engagement donc il va y avoir six socles qui vont taper j'ai donc quatre attaques par socle 6 x 4 égale 24 et euh, ce qui se passe c'est que je suis dans l'aura de mon contrôleur de canoptech donc je vais toucher sur du 3 plus et je rappelle que les six pour toucher sur ces unités là blessent automatiquement et après je vous rappelle que les six pour blesser vont rajouter moins 1 à la pa donc Ici, déjà, on est sur du 3+, plus. et tout ce qui est 6, blesse auto. Donc, une, 2 3 J'ai 3 6 qui blessent auto, et après, c'est sur du 3+, plus, puisque je suis dans l'aura de mon Cryptech. Donc, ici, c'est bon. Là, maintenant, je vais devoir blesser. Je vais blesser sur du 6, et donc, chaque 6 va mettre moins 1 à la PA supplémentaire grâce à mon protocole actif. Bon, ben, bah, c'est pas mal. J'en repasse... 5, euh, et ça c'est des échecs bruts, euh, donc voilà pour ça. Donc tu vas avoir euh, 3 sauvegardes sans PA, puisque celle ci euh, c'est les armes, les, les, les blessures auto qui ont été faites et du coup ça ne génère pas de PA. Donc tu as 3 sauvegardes à 3, je vous rappelle qu'il lui reste 1 PV, euh, il te reste 2 PV pardon, donc ça c'est fait. Et tu as 5 sauvegardes à PA-1, donc tu as 5 sauvegardes à 4, attention, attention, hey donc il perd 3 PV. Euh, même s'il utilisait une relance, euh, bah, il aurait perdu les deux PV manquants. Donc c'est les petites Vu les petites Canoptech qui arrivent à enlever 4 PV sur Murderfang, grâce au petit stratagème qui va bien et grâce à la, à la nodule de, du Cryptech, c'est pas déconnant du tout, ils font le taf. Est-ce que Murderfang explose Murderfang va peut-être utiliser un stratagème pour taper quand même... parce que Tu peux pas parce que t'as déjà tapé. Ah non, tu n'as pas tapé non, avec lui. Non, pas tapé encore. Ah, tu peux effectivement, utiliser un petit stratagème adeptus. Euh, oui, qui me permet de, euh, la mort n'interrompt pas le devoir, ou un petit voilà. peu de ce goût-là. Tartine, beaucoup PC, à ennouer. Et voilà, une petite tartasse. C'est parti. C'est parti, du coup Warcraft utilise 2 points pour faire euh, mourir le Murder Fang dans le, bah, le, plus, be le plus beau des panaches. Absolument, absolument. Des, des faits dignes, une saga j'ai envie de dire, Oh c'est bon Donc il y a 4 attaques qui vont aller, alors quatre attaques qui vont aller dans la grosse araignée et 4 attaques qui vont aller dans les petites araignées. Yes. Je vous rappelle qu'il est dans l'aura de son chaplain qui a passé sa litanie, donc tu vas toucher à 2. Full reroll, enfin reroll, ouais. court. Et tu vas blesser A2, sans re relance d'aucune sorte. il si, bah si, relance naturellement. Donc de plus reroll, de plus reroll. Logiquement, alors là on est sur la, la grosse araignée. De plus. De plus, on est bon. Ça blesse. De plus, plus CPA. Moins 4 ou 5, peut-être bien un truc comme ça. Donc mon araignée est morte. Sur un 6, elle explose. Ouch il explose donc, il va donc mettre une blessure mortelle à tout le monde à 3 pouces, ce qui veut dire que euh, bah, Murderfang il est mort donc on, on s'en fiche un peu. Par contre lui, enfin lui il va prendre une blessure mortelle supplémentaire, eux vont prendre une blessure mortelle et euh, les gars et vont être un petit peu loin à mon avis. Euh, donc euh, bah voilà, c'est tout à fait sympathique. Par contre il y a encore 4 attaques oui. de Murder qu'on n'a pas vu. Alors, euh, alors attention, ça touche à 2 plus reroll, 2 plus reroll. Ah, ah reroll. Ah Une top, une top. Une top. Yes une top. Je suis tellement et fier de ça. Toc. Donc ce qui veut dire qu'avec la mortale, il euh, y a un socle qui avait pris une mortale. Euh, je vais ensuite prendre 3 PV net par attaque. Il y en a trois qui sont passés, ce qui veut dire que il y a une attaque qui tue un et euh, deux attaques qui tuent un autre socle. Donc euh, voilà, et ça c'est fait. Et du coup, ça active immédiatement les protocoles de réanimation. Attention, c'est parti. Il me faut... Il me faudrait 4-5 pour que ça passe. C'est pas le cas. Bah, mes, mes petites, euh, mes petites araignées sont bel et bien mortes, n'est-ce pas? Ok, Du coup, mes spectres ont fait leur consolidation. Tout le monde est à portée pour taper. J'ai capte l'aura, euh, de 9 pouces de mon Cryptech pour, bah, pour avoir le plus 1 en CC. Ce qui veut dire que je vais avoir une CC 3. J'ai 5 attaques. Normalement, il y a 4 attaques sur le profil. Je vous rappelle que, encore une fois, grâce au Cryptech et l'amélioration Arcana, j'ai passé plus d'une attaque. Ce qui veut dire que j'ai 5 attaques x 4. Ça fait 20 attaques. Je touche sur du 3+. Je n'ai pas de relance d'aucune sorte parce que de toute façon, les nécrons ne sont pas trop portés sur la relance. Ok. Et après, je vais blesser sur du 3+, j'ai force 6, il a en du 5. Et les 6 euh, seront PA-3 au lieu de PA-2. Alors, il n'y a pas de 6. Et on est bon. à il 4+. Le plus un... à 4 plus. Donc, bon, bah, le bouclier est mort. mort. Ça, c'est fait. Voilà. Et après, bah, tout le reste sur l'autre. Et là, c'est à 5+. Et je fais... Eh bah c'est bon. Ça euh... fait, il, pr il prend 6 PV, prend... c'est ah, de... sauvé sur du 5, okay. donc euh, c'est donc, bah, euh, lavé quoi, hein, le contrat rempli pour les spectres, bordel donc, voilà. Ok, euh, fin de mon tour 2, euh, globalement bah, ce qui devait être lavé a été lavé, donc on a vu quand même que il bah, y a de la létalité. Euh, encore une fois je pense la euh, petite mécanique à retenir c'est que les nécrons quand ils sont dans leur zone de confort c'est-à-dire dans leur bulle euh, et euh, avec tous les bonus des personnages ils sont forts. Vraiment euh, le plus à un la touche sur les canoptex c'est fort, il y a des petits stratagèmes qui coûtent pas cher, qui enlèvent des PC droite à gauche, c'est très intéressant. Donc le taf est fait, Murderfang Fang est.. Euh, et les loups tonnerres en moins, ça fait plaisir. En termes de scoring, j'ai mis 10 points au début de mon tour en primaire. J'ai mis 3 points sur les étendards. Et là, je vais mettre 4 points puisqu'il n'y a personne dans les deux quarts de table qui sont là. Donc, je leur repousse des quarts de table. Euh, ce qui veut dire que euh, bah, je mets 10 plus 7, ça fait je finis mon tour 2 à 17 points. Ok, c'est début de mon tour 2. Bah, pour l'instant, ça s'en mange pas très bien. Le trade n'était pas très bon. Je perds deux grosses unités de son côté. Bah, je lui ai pas fait grand chose. Bon, bah écoutez, euh, on va tenter de se, on va tenter de, de renverser la vapeur. Pour ça, dans un premier temps, j'avais 6 points de commandement, je passe à 7, c'est une première chose. Ensuite, je vais utiliser, euh, je ne vais pas utiliser de quantique avec mon chaplain, je vais me réserver pour le stratagème de façon à faire passer automatiquement un quantique tout à l'heure. Donc le chaplain ne passe pas de quantique. Euh, par contre, je vais utiliser un stratagème qui s'appelle « Nature bestiale » pour faire passer mes intercesseurs d'assaut qui sont cachés là, pour les faire passer dans, le strat, dans la, la doctrine d'assaut pour euh, l'intégralité de mon tour. Euh, ce qui m'emmène à la fin de ma phase de commandement. J'ai quand même gagné 10 points, de commande, 10 points de victoire pardon avec les 3, euh, 3 objectifs que je contrôle. Deux et Deux ouais. suffismes d'ailleurs. Et j'ai trois bannières de dresser, ce qui me fait 3 points complémentaires. Donc je gagne 3 points de victoire à la fin de ma phase de commandement. Fin de la phase de mouvement pour les Space Wolf. Alors, grosso modo, ce que j'ai fait Ici, là, j'ai fait euh, Advance, euh, le doyen, les blade guard et le... Euh, le comment on appelle ça Le, le Psyker qui était tout là-bas. Il a sauté jusque-là grâce à une énorme Advance. Ça m'arrange. J'ai fait euh, un petit peu bouger les intercesseurs d'assaut de ce côté-là pour les positionner. Et à la fin de la phase de mouvement, je fais tomber deux unités en faible. Je fais tomber d'abord celle-ci euh, que je place middle map de façon à pouvoir euh, créer de la menace un peu partout sur la table et préparer un tour 3 de, de revanche. Et je fais tomber euh, 5, 5 pardon, Terminator euh, marteaux de ce côté là de façon à être sûr de garder ce de garder cet objectif pour moi c'est vital faut vraiment que je le garde à la fin de à la fin de ce tour donc faut que je faudra que j'encaisse la charge des, des spectres de l'autre côté voilà on en est à la fin de mon tour euh, à la phase de euh, psy je vais lancer un, un sort qui va mettre toute mon, toute mon unité à couvert grâce à mon psy coeur c'est un 6 mais j'ai plus un parce que je suis maître euh, super balèze donc ça me fait euh, plus un oui, et moi je vais réussir à avoir un dispel grâce à mon araignée qui non est juste là. Et si puisque tu m'as pété l'araignée qui, qui réparé les châssis, c'est à 24, hein, c'est un dispel même durée de sortir. Est-ce que je peux relancer ah, tu, bien sûr, tu, Non, tu peux relancer tout le gestieux. Si ah Oui, oui, bah écoute, je vais claquer un point de commandement pour le relancer parce que je vais être sûr, de, je okay. vais être sûr que tu ne le dispelles pas. S'il ne va pas passer, je le sens. Arrête, je sens arrête, arrête, arrête Oh yeah, ah, là, ça a fait la même, même. même. C'était le point de commandement, euh, pas très rentable. Donc tu as fait 5, tu passes à 6. Moi, avec ma spider, comme je vous l'ai dit dans la d'armée, j'ai payé un équipement à 5 points qui me permet de gagner un abjuré le sorcier. Euh, C'est parti, donc il me, un, euh, il me faut un 7 ou plus. Euh, et c'est un œuf, voilà. Donc échec. Échec mission monsieur. Donc, donc tu peux pas faire la petite combo. Non mais je vais lancer un deuxième sort. Aha je peux lancer deux sorts. Je ouais. vais lancer un deuxième sort et ce sort sera pour donner moins 1 à, euh, à tes spectres. Donc là c'est pareil, une charge me semble 6 mais je vais vérifier. de toute façon ça passe quand qu il arrive. Okay. Donc le sort est réussi. Tu auras moins 1 à la touche pour tes spectres. Ce qui me permet de dépenser un deux points de commandement de oui. façon à euh, mettre toutes mes unités à 6 pouces de mon psycheur à couvert. Euh, non, moins, moins un, un pourrait euh, être, pour être touché. Moins un pourrait être touché. Donc, pour l'instant, ils ont moins un pour être touché. On est pas mal. Et donc, je passe un point, je claque un point de commandement pour passer auto ma litanie qui va me permettre une full relance des touches à 6 pouces autour de lui. Alors, euh, phase de charge. Je ne vais pas te faire de charge à ce tour-ci. Je vais rester, euh, je vais rester dans mon, dans mon, dans ma défense. Pourquoi Ici, j'ai euh, un point qu'il faut absolument que je tienne. Si jamais je fais euh, charger mes euh, intercesseurs d'assaut ici, il va se passer exactement comme ça s'est passé le tour d'avant. C'est-à-dire que, ok, je vais laver ses, je vais les laver, mais je vais me retrouver ici, -dire en dehors de mes bulles, et euh, je vais me faire laver exactement de la même façon que je me suis fait laver le tour d'avant. Donc, ce n'est pas du tout intéressant. En les gardant ici, tout le monde ici, j'ai de bonnes chances de résister à sa, propre, à sa charge et... Mon, mon point pendant tout mon tour. Ça, c'est vraiment l'objectif principal. On joue, les, on joue le scénario, on joue l'objectif, il faut que je tienne l'objectif, c'est primordial. Donc, je ne fais pas de charge de ce côté-là. De ce côté-là, pareil, je pourrais tenter une petite charge de la même façon, une charge d'opportunité soit là, soit là, je suis à 9 pouces. Néanmoins, je vais me retrouver dans la même situation que tout à l'heure. Je vais enlever un petit peu de Scarab, de euh, aller au stat, je sais pas, 2-3 socles stat. Euh, malheureusement, euh, je tue trois socles et derrière, je me fais laver tout mon pack qui vaut euh, presque 250 points. Le trade n'est pas du tout intéressant. Donc, Pour résumer ton choix stratégique, tu décides en fait de te poser sur la table et de faire de la rétention euh, pour être sûr qu'au tour 3, tu vas amener un maximum d'unités en même temps encore à corps pour pour, pour me proposer en fait bah, d'avoir à, à sélectionner ce que je vais euh, ce que je vais devoir gérer parce que là en gros ce que tu nous dis c'est que si tu envoies du monde tu vas m'offrir forcément des unités que je vais pouvoir tuer et, euh, et tu vas perdre au trade donc l'idée c'est de ralentir un petit peu la cadence d'arriver dans mon groin de façon à arriver avec tout le monde en même temps sur le tour 3 tour 4 Absolument, c'est ça. D'autant plus que je garde encore une, une petite menace, J'ai cinq euh, Terminator euh, Griff qui sont en qui sont en réserve et ça lui permet, ça, ça va éviter qu'il se dégarnisse à l'arrière. Il va toujours être obligé d'avoir ça en tête pour ne pas dégarnir son, son arrière et ainsi, bah, ça lui fera faire des, des choix et, et, et c'est toujours bien de faire choisir son adversaire. C'est parti pour mon tour 3. Alors, mon protocole, j'ai fait le choix pour le protocole de tour 3, de dire que toute mon armée est euh, peu... Soit euh, tirer un Overwatch à 5+, vous vous doutez bien que ce n'est pas le principe de l'armée. Soit tenir bon comme si j'étais dans un décor défensif. Et donc je vais bah, je vais prendre cette directive-là hein, qui va être bah, de tenir bon partout où je suis. Euh, L'idée était de se dire, de faire le pari que Warc allait tenter euh, de m'agresser à partir du tour 3. Euh, donc euh, si on a bien suivi son plan qu'il nous expliquait juste avant, a priori c'est comme ça que ça va se passer. Euh, donc ça c'est la première chose, je récupère un point de com, ce qui fait que je passe de 7 à 8%. Ensuite, je mets 10 points de primaire puisque j'ai mes trois objectifs et je vais mettre 3 euh, et je vais mettre euh, 3 points de secondaire avec mes étendards, donc je rajoute 13 points. Je vais à ma phase de commandement faire repop un petit socle de spider dans cette unité-là grâce à cette grosse canoptech. Je vais donc faire un petit repop des familles qui va m'amener euh, tout simplement ici. Euh... Ensuite, je vais avoir mon Living Metal qui me dit que le PV qui était perdu ici est récupéré. Ça, ça fait plaisir. Et ensuite, je vais avoir mes auras à balancer. Globalement, ce que je vais faire, c'est que euh, je vais filer plus une attaque à mes spectres qui sont juste là grâce à l'amélioration de mon cryptech. Ensuite, je vais utiliser mon patron pour donner encore une fois le my will be done à l'unité de guerrier nécron. Et, euh, globalement, j'ai distillé toutes mes auras, j'ai pas perdu de guerrier, etc., etc. Donc là, maintenant, j'ai plus qu'à attaquer ma phase de move. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin de celle-ci. C'est absolument génial. C'est incroyable. On joue nécron et on adore. Ok, fin de ma phase de mouvement. Alors, qu'est-ce que j'ai préparé de beau D'ailleurs, j'ai oublié de vous le préciser à la fin de ma phase de commandement, mais évidemment, j'utilise l'aptitude de mon chronométron pour mettre une 5+, invulnérable sur mes guerriers. J'avais oublié de le préciser. Comme ça, euh, c'est rectifié après tout. Euh, alors, en termes de mouvement, globalement, ce que j'ai fait, euh, je me suis euh, avancé ici parce que je vais essayer d'aller manger cet objectif-là auprès de mon adversaire. Euh, ça, ça fait euh, extrêmement plaisir. Ensuite, j'ai reformé une petite ligne à la fois progressiste et à la fois défensive euh, de Scarabée euh, pour euh, tenir bon. J'ai laissé ma grosse Spider à l'arrière pour repousser éventuellement et toujours protéger mes lich Guard d'une arrivée en frappe en profondeur un peu opportuniste de mon adversaire. Et ici, euh, j'ai avancé Toto l'Artichaut, euh, aussi connu sous le nom de Tétrarque avec l'Orbe. Et euh, l'idée de notre ami, ça va évidemment être bien protégé par les spectres et de garder le contrôle de cet objectif-là. Lui n'est que là pour repousser une éventuelle FEP dans un coin. Et globalement, je vais pouvoir attaquer ma phase de tir. Ma phase de tir, c'est très simple, je vais faire la même manœuvre. Donc en gros, je vais d'abord euh, utiliser ma barge et balancer tout en tir rapide sur euh, les 5 loustics qui sont là. Et après, j'utiliserai mes 40 tirs ici, j'utiliserai un point de com et je retirerai là-dessus, sachant que j'aurai moins un pour toucher, puisque il a son sort, euh, il a le sort qui va bien, enfin la bulle. Grâce au, au sort du stratagème de, du Psyker, vous m'avez très bien compris. Je sais très bien que tu m'as compris derrière ton écran. Donc euh, voilà, et, euh, et bon, on va attaquer la phase de tir après tout donc on vous a euh, fait le plaisir de pas vous montrer les jets de la deuxième salve, globalement j'ai fait tirer l'arche et les guerriers, j'ai utilisé un PC pour les, sur les guerriers pour passer des, des blesses auto sur du 6 pour toucher et j'ai réussi à enlever les 5 primaris qui étaient là, avec les deux unités, donc voilà ça c'est sorti, globalement j'ai pas d'autres tirs et je vais immédiatement passer à ma phase de charge bien, euh, phase de charge donc ça y est je me suis décidé Là l'idée va être à la fois de mixer la létalité et notamment j'aimerais sortir le chaplain avec mes spectres, et après ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller chercher avec ces araignées-là, je vais aller chercher les Terminators et surtout, je vais lui récupérer, le, je vais lui faire tomber la bannière de cet objectif-là et après, je vais prendre euh, ces, ces, euh, ces petits pneus, petits, ces petits, ces petits, ces petits vous voyez, ces, ces petits socles-là et je vais charger ici. Euh, je vais me prendre, certes, la foudre, néanmoins, cependant, euh, L'idée est de, bah, de quand même déjà taper un petit peu et surtout au prochain tour, bah, il va perdre, euh, déjà il aura pas de désengagement plus charge, donc il va être obligé de rester dans, le, dans les nuées, donc cette unité-là ne pourra pas jumper et aller chercher des choses un peu loin. Et en plus il va perdre son plus une attaque parce qu'il aura plus le choc à et en plus il va perdre son plus un à au, à la touche puisque euh, c'est un Space Wolf. On va, il va perdre un maximum de bonus et c'est tout à fait mon objectif. Je vais donc jeter immédiatement euh, mes dés pour la charge. J'en prends deux, ils sont tout beaux, d'abord on commence par la charge de ceux qui n'ont pas Fly. Les plus importants, c'est eux. C'est donc une charge à 5. Allez, mes petits spectres. Évidemment, charge à 5 ratée. On n'est pas tout robe qui veut. J'utilise un point de commandement. Et je vous relance ça j'ai eu peur, hein. j'ai vu un 3. C'est une charge à 7 moins 2, euh, c'est une charge à 5. Je rappelle qu'au tour précédent, ils ont fait une charge à 5 aussi. Euh, donc euh, voilà, j'espère que ça va pas régresser dans le temps plus on va avancer. Donc euh, je fais ma charge. Et après les autres, c'est quasiment des charges auto. Si ce n'est que eux, ce sont une charge à 5 sur les griffes. Oui, ça passe. Et eux, c'est une charge quasiment auto. Ils s'en fichent du malus puisqu'ils ont le mot-clé fly. Donc voilà, tout le monde a réussi, mais ça m'a coûté un petit point de com. On se retrouve une fois tout ceci euh, au corps à corps. Donc j'ai mis tout ce petit monde au corps à corps. Petite précision, c'est que j'ai fait le choix que ce spectre-là va garder la cohésion d'unité mais ne va pas taper. Parce qu'il va capter l'aura à 9 pouces euh, de son capin, le Cryptech, qui va lui donner euh, plus un pour hit. Je vous rappelle que j'ai une CC de 4 et que euh, je suis sous la malédiction de son Psyker. Donc j'ai une CC qui passe à 5. Ça m'arrange pas des masses, je préfère... Bah, perdre 5 attaques et gagner plus 1 donc du coup euh, je vais jeter 15 dés qui vont toucher sur du 4 plus le chaplain euh, c'est parti ici euh, je le touche sur du 4 allez mon, allez mon petit gars c'est un jet c'est un, G, euh, un G, ma foi somme toute euh, plutôt euh, plutôt stats puisqu'on est à, à 7 sur 15 bon bah de toute façon c'était 7 ou 8 hein. donc on est bon et là par contre je vais le blesser sur du 3 plus. attention attention attention euh, oui, oui, oui. A à 4 pour Wark. Combien de dégâts ah bah C'est 2 flats, hein, donc t'en rajoutes 2, c'est fini. Ah, ouais, d'accord. Oh non, tu ne nous fais pas ah ça. Si, je fais ça. Ouais, bah, as, déjà, t'as perdu 2 PV. Voilà, d'accord. Et bien, j'en perds. Ah, juste 4. Euh, ça vaut une hey, relance. Ça vaut la relance. Clairement, ça vaut une relance. Ça vaut la relance. Bim Oh, joli Donc, il survient avec son chaplain. Très, très bien joué. Euh, par contre, tu perds un point de corps, mais toi, on peut le Wark ne reprend pas la main sur le corps à corps, donc je vais pouvoir dérouler toutes mes unités. Je vais utiliser eux, je vais utiliser un point de commandement, je vais tuer ce socle-là, et je vais faire D3 mortal sur le pack de, sur le pack de, de loups. Alors, sur un 2+, ça fait D3. Bah, c'est un 5, donc ça fait D3. Du coup, D3 mortal sur le pack. Attention. Ah. Yes! Ça tue donc un Terminator net. Ok. <rire> Tac. Et ensuite, bah, je vais, euh, évidemment, je vais taper. Donc il y a 6 euh, socles. D'abord, je vais consolider. Ensuite, je vais taper. Euh, il y a 6 socles. 6 x 4, 24. Donc j'aurai re-24 attaques. Par contre, je touche qu'à 4 ⁇ cette fois-ci. Ok, eux ont tapé et j'ai réussi à enlever un PV sur un Terminator, euh, voilà, surtout ce que j'ai fait, c'est qu'en faisant ma conso, j'ai euh, mis huit figurines, en tout j'ai huit figurines sur l'objectif, euh, Wark n'en a que 6, il va donc devoir réussir à me tuer, euh, il va donc devoir réussir à me tuer euh, des socles pour réussir à pas perdre sa bannière, bon, voilà, ça c'est une chose, et là ici maintenant je vais m'activer, je vais mettre tous mes taquets dedans et on se retrouve une fois que c'est fait. Ok, ici euh, bah, les, euh, les spiders sont tankés complètement. Il y a 6 blesses qui passent et qui sont sauvegardées sur les boucliers à 2, je ne fais rien du tout. Donc les, euh, les réacteurs tapent, tu as un mélange de double griffe et de griffe marteau, ce qui fait un total de 18 attaques. Ouais, 18. Tu touches sur du 2, pas de relance aucune sorte, donc tous mmh. les as sont des déchets. C'est bien, il y en a 4, je prends. Voilà. Et après tu vas blesser sur du 3, et comme c'est de la griffe, tu relances. Donc à euh, 3 plus relançable. Heureusement, putain, regarde ça, c'est sale. Tout ça de sauvegarde. J'ai pas de sauvegarde puisqu'il a de la PA beaucoup et moi j'ai une save à 6. Donc chaque slot de 4 me tue un socle. Je viens donc de perdre 4 enfin socles de Scarab. Ce qui veut dire que ça m'active immédiatement un protocole à 5 ⁇ Il me faut réussir 4-5 ⁇ pour sauvegarder un socle. J'en réussis 1, 2, 3. Ça ne passe pas. Donc mes 3 socles sont morts. Ok, donc là, le Chaplain va taper sur bah, les, euh, les Spiders, évidemment. Euh, et euh, c'est parti. Il a 3 trois attaques, plus une, parce que euh, il se fait euh, charger. Hein. Oui, oui, choc à saut. Voilà. Donc, ça en fait deux. Deux qui passent. Deux qui passent. Crozius, ça te fait combien en plus en force Ça fait plus d'en force, Crozius. Oui, ça fait plus d'en donc ça te faire un style. Tu passes sur plus. du 3. Sur du 3, j'ai qu'une du 5. Ah, c'est okay, ben, Deux qui blessent. Deux qui blessent. J'ai de la vue à 4+. Plus. Ben, je perds deux PV. Et maintenant, les marteaux vont s'activer. Actuellement, il bah, y a trois marteaux qui tapent. Le sergent n'est pas à portée d'engagement des scarabes. Il va donc se contenter de trois terminateurs qui tapent. Néanmoins, ça fait quand même neuf attaques euh, Taquet de marteaux qui vont toucher sur du 3+. Il euh, n'y a pas de relance d'aucune sorte puisque le chaplain n'a pas passé sa litanie. Euh, donc c'est parti, sur du 3+, sans relance. Oh, c'est bien ça. C'est bien sale, sale puisqu'il y a 5-2, euh, c'est très très propre. Non, excuse-moi, il y a 4-2 et 1-1. Pardon, excusez-nous, excusez-moi. Ce qui veut dire quand même que ça fait 5 échecs, t'en as que 4 qui passent. Petite relance Eh bien, une relance, je vais la faire une. Oh, parce L'As, euh, Rirol, As, t'aurais t'aurais pas euh, dû prendre l'As. Tiens, on va, As, 2. Donc, 4 qui passent, force 8. Bah Sur du 2+, Fais Un petit 1, ah, Donc, chaque, euh, chaque slot tue un socle, je perds donc 2 socles. Évidemment, deux socles sont morts, je jette donc 8D, il me faut 4-5+, plus pour le faire revivre, ça c'est déjà vu oh Allez, Allez, petit socle en plus Bré Je vais faire popper mon petit socle juste ici, puisque je suis déjà engagé, euh, et puis eh bien, je vais graber en fait, le socle du Terminator pour qu'il ne puisse rien faire d'autre que de taper sur des scarabées ridicules au prochain tour. Ok on arrive à la fin de mon tour 3, alors globalement la manœuvre qui était d'enlever l'étendard, la bannière sur cet objectif là a été réussie euh, pour la simple et bonne raison que euh, bah, les, les, les Scarabs ont tenu et en plus j'ai réussi à en faire Ripop 1 et en plus j'ai réussi à grabber le Terminator, donc déjà ça veut dire que les Terminator c'est une menace en moins à gérer pour moi au prochain tour, ils ne pourront que et uniquement que euh, taper dans les l'escarab, sachant que on vous avait euh, fait une consolidation avec lui tout à l'heure. On est revenu en arrière parce qu'en fait ça fait perdre sinon la valeur d'OP qui est captée par euh, l'aura de la bannière. Donc euh, c'était pas judicieux, on est revenu un petit peu en arrière sur ce mouvement-là. Voilà, c'était pour le mettre en lumière. Euh, ensuite, le chaplain a survécu à 2 PV à l'attaque des spectres. Donc ça c'est un petit peu embêtant. Mais au moins encore une fois je sais que le, le chaplain ne va pas pouvoir désengager et charger autre chose. Ce qui me laisse ma phalange ici relativement safe. Et après, ici, mission accomplie, j'ai survécu euh, tant bien que mal. J'ai perdu trois socles, donc bah, j'ai pas de test de morale puisqu'il me faut perdre quatre socles au minimum. J'étais commandement de 10 de partout. Je lui ai rien fait en dégâts, certes, mais ce c'était pas le but de la manœuvre. Le but de la manœuvre, c'était de limiter euh, son objectif du tour 3, qui va être là maintenant, qui était de m'envoyer un maximum d'unités euh, dans le haut visage pour euh, bah pour que je puisse pas tout gérer. Bah là, j'ai réussi à canaliser trois unités, donc je vais pouvoir lui rendre la main pour le tour 3. Ok, début du tour 3. Euh, c'est un peu dur, hein, c'est un peu dur mon histoire là. Je je prends un peu cher, mais bon, on continue la on continue la bagarre. J'étais à trois points de commandement, je passe à quatre points de commandement. J'utilise, euh, je vais faire deux litanies ce tour-ci. Donc euh, la, la coup d'avant, je me suis un peu remêlé les pinceaux avec mes litanies. parce que j'avais, j'ai changé de plan en cours de route ce qui fait que ça m'a fait perdre une litanie. Bref, ce coup-ci, c'est la bonne. Je prends mon chaplain qui, est ici, va faire sa litanie pour faire les plus 2 en charge à 6 pouces. Ça passe sur du 2. Ça passe. Et je fais la litanie pour faire la full relance des touches. Ça, ça passe. passe. Donc là, le chaplain, il est il est bien. Il est bien. On est en doctrine d'assaut. Donc, j'ai plus besoin de dépenser des points de commandement pour pour ça. Et donc, toute mon armée est en doctrine d'assaut. Et ça, c'est pas mal aussi. Je dis que c'est la fin de ma phase de commandement. Je gagne en points de victoire 10 euh, points parce que je contrôle encore deux objectifs. Je gagne deux points supplémentaires parce que j'ai encore deux bannières actives. Donc ça me fait euh, bah, 12. Ça me fait euh, ah, plus 12. Et ma bannière, euh, j'en ai pas parlé, mais ma bannière va sélectionner cette unité pour donner, lui donner plus un pour hit. Fin de ma phase de commandement, je dis euh, que c'est parti pour la phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement, voici ce que j'ai fait. J'ai fait un premier mouvement standard de mon Black Ragnar qui est enfin sorti de sa ruine pour aller prêter ma forte au, ici là et tenter de, bah, de rentrer un peu dans la, dans la bagarre. C'est le moment, hein, on est au tour 3, hein, faut, faut y aller maintenant. J'ai fait également sortir de la ruine les Vétérans Blade Guard. Ils étaient là, ils sont venus ici se mettre en, à la queue LE, -le de façon à euh, passer par le petit trou que j'ai fait là de façon à rejoindre le corps à corps et tenter de tuer les spectres, ou au moins les, les amoindrir. Mes deux personnages sont sortis. J'ai donc le Psyker qui est parti se mettre au, beau, au chaud derrière les Terminators et le chaplain est venu se mettre sur le conteneur de façon à pouvoir donner sa, sa bulle de relance des charges partout. Ça tombe bien de la charge, il va y en avoir une. J'ai fait tomber mes Terminators de, avec griffes éclair ici et... J'ai espoir, avec un plus 2 en charge, de charger sur les les on appelle ça les guerriers nécrons, euh, Gary Nécron, afin de leur euh, leur faire euh, euh, empêcher une séance de tir. Parce que j'ai bien vu, vu que la séance de tir, ça fait un peu mal au cul. Voilà pour ma phase de... Mouvement. Alors, phase de psy, euh, mon psy -coeur va lancer « Colère de la tempête, une malédiction » donc sur les spectres. Charge 6. Charge 6. Plus 1. Plus un, parce que je suis super fort. Oui. Ça passe. Eh ben c'est très bien. Ça... Est-ce que tu dénailles Donc euh, Non, je ne dénaille pas. Je garde pour le deuxième sort qui va être. Ouragan meurtrier. Donc, ça, c'est pour faire taper en dernier ouais. euh, mes spiders. Yes. Ça, ça, ça fait plaisir. Alors, est... les spiders, c'est ses spectres, hein. ouais, spectres. Ouais les spectres, excuse-moi. Ouais. Oui. Yes. 8 et un 9 Ça fait 10. Non T'es passé, t'as fait 9 et un 10. T'as fait 9. Ah, pardon. Donc, il me faut un, un 5 et un 6 pour dispel ça. Ça se fait bien, ça se fait pas, donc mes spiders sont euh, malusés à mort, j'ai moins un pour hit et je tape en dernier. En gros, les spiders là, elles vont pas se balader corps à corps au prochain tour, mais vous l'aurez compris. Alors, Tonton le Blade Guard va utiliser son pistolet ball kit, il va tirer sur eh ben, oui. le spectre qui voit, donc c'est parti. Ça touche ouais, ça touche, c'est génial. Force 4 en du 5, 5. c'est sur du 5. Allez hey. Allez pisto Pisto du euh, du il est, dans vénère, le spectre. il est vénère dans le spectre, Ça te touche oui. force 7, je ne surcharge pas bien sûr. Ça blesse PA -2, ah, vu à pa -3 parce que je suis en ah, doctrine. Vu à 4, vu ah, à 4 voilà, Allez, on ah, arrête là, c'est bon. Ah. Est-ce que t'as pas fini ta phase ton énorme phase de tir <rire> Je termine cette phase de tir. Phase de charge. C'est mon moment, on est au tour 3, c'est là où là où je mets tout. Alors on y va. D'abord je commence par mes, euh, mes Terminators qui sont, sont, en fait. à, donc, ils sont de fait à 9 pouces des guerriers nécrons, oui. Mais ils ont plus de pour charger euh, grâce au, à la litanie du chaplain. Ça fait une charge à 7. Relançable. 10. Bah, je suis content. <rire> J'en fais une autre. Ce sera. J'aimerais faire 10 aussi. Là, ce sont mes, euh, blade mes, mes blade Guard qui vont faire une charge à 8. Plus 2 parce qu'ils ont le chaplain toujours, donc ça fait une charge à 6 également relançable. J'aimerais rien faire beaucoup. Ok, ça passe. Donc ça fait, euh, ça fait, sept, huit, neuf, ça fait 7, 8, 9, on est bien. Et Reinhard fait sa grosse charge à 3 Il est vénère ce mec donc pour rappel, euh, j'avais, j'ai le protocole qui va me permettre eh bien, soit de tenir bon, soit de préparer ma défense. Là en l'occurrence, j'ai euh, préparé ma défense, donc plus un pour Hit au corps à corps pour eux. Euh, les spectres, pareil, plus un pour Hit, ça contrebalancera le moins 1 pour Hit qui m'a collé avec son Psyker. Et, euh, et après, le reste de mes unités étaient déjà au corps à corps, donc elles ne peuvent pas bénéficier de ce bonus-là. On va laisser maintenant Wark se jeter dans la mêlée et on se retrouve par la suite. Et je rajoute une petite charge, c'est euh, ma bannière ici, il est mon doyen là, il va aller charger ici, on a calculé, il y a 9 pas, donc ça fait une petite charge à 7, ça aurait été dommage de l'oublier la... de celle-là. Il y a, y a un peu moins de 10, donc c'est une charge à 9, et je rappelle qu'il a plus 2 grâce au chaplain, c'est une charge à 7. Charge à 7, reroll grâce à la pierre qui est bien rentable sur ce tour-là. Alors ça c'est la... Ah Mais c'est reroll C'est reroll C'est oui. reroll Reroll, doublas, ça n'a jamais non. été fait sur Creative Wargame. 7. 7. Parfait On est bon. On est bon. C'est beau. Il y va tac la bagarre au début de la phase de combat je rappelle que une fois par partie grâce à la pierre du Wolfend, il va pouvoir bah, générer des attaques euh, supplémentaires avec sa super doctrine sur du 5 et du 6 donc forcément il va l'activer sur cette escouade de blade guard énervé qui a déjà fait sa consolidation et qui va taper sur mes spectres il a donc 17 attaques euh, qui touchent sur du de euh, plus de plus, de plus relançable relançable parce que tu as activé la bulle avec tonton le chaplin ouais. et tu génères des touches supplémentaires sur du 5 et du 6 ça c'est violent quand même alors, Alors, les 1 sont relançables. Les a, 1 sont relançables. Il y en a un. C'est de la merde quand même. Ok, donc là, euh, avec la, la litanie de la haine, je peux, faire, je peux relancer mon G Donc euh, j'ai très envie, et d'ailleurs c'est ce que je vais faire. C'était un 1 que tu avais déjà relancé. Ah pardon, un ouais. que j'avais déjà relancé. Ouais. Mais je vais pouvoir relancer ce 2. D'ailleurs je vais relancer tous les 4, les 2, les 3, les 4. Je vais donc en fait tu relances tes réussites pour je essayer de mes refaire des 5 et tes réussites de façon à avoir des 5 et des 6. Alors on y va. Donc là, les 1, tant pis pour ma gueule. Ouais. Euh, ça, ah c'était réussi quand même. Ça n'a pas généré de supplémentaire, mais c'était réussi. Ah ouais. Et je fais un 5 supplémentaire. en fait, ça n'a servi à rien, mais J'ai même euh, ouais. perdu une attaque. <rire> J'en ai même perdu une. Mais j'aurais pu euh, j'avais plus de chances de faire des 5 et des 6 que de faire des 1 pour rater mes, pour rater mes attaques. Donc les Blade Guard avaient à la base 17 attaques. Et grâce à, à l'explosion des 5 et des 6, il va générer 23 G pour blesser. Ta force, 5. J'ai endu 5. C'est du 4 simplement. Et il n'y a pas de relance. Et 4 plus sans relance, malheureusement, c'est ce qui va pêcher ma combo. et à moins 3, dégâts 2. c'est à moins 3, dégâts 2, donc j'ai de l'invue à 4. T'es à moins 4, dégâts 2. Bah, de toute façon, j'ai de l'invue à 4. Donc là, c'est chaud. Euh, on est sur du 4 plus 1, vu. J'ai tout ça. Ça fait 2 flats. Oh, oh merde, merde Dame, la team Necron euh, Je vais donc perdre 1. Un... Je vais donc perdre un mec et deux PV. Et donc vu que je perds un mec euh, et bah je jette 3 d Et euh, Et je vais te réussir euh, 3-5, peut-être Non. Du coup j'ai euh, j'ai très bien réussi ce jet, c'est magnifique. Du coup je perds en fait celui qui était déjà usé et, euh, et je perds deux PV sur un, un autre. Donc j'en ai un qui, qui survit sur un PV. Dis-moi lequel Celui-là là Ouais voilà, celui-là c'est très bien. On va maintenant quiller toutes les attaques de Wark, à savoir le Blade Guard, les Thermis, tout ce petit monde. On se retrouve à la fin de sa phase de corps à corps, voir ce que ça a donné. Ragnar tue quatre socles, je fais mon jet de réanimation, j'arrive à régénérer un socle supplémentaire. J'ai donc viré les quatre socles qui étaient en contact avec eux et je vais rajouter un socle ici, en cohésion d'unité assez loin, pour venir capter l'aura de la Spider ici et regagner potentiellement un socle au prochain tour. On va voir ce que font ces 5 guerriers, 5 Terminators sur les guerriers Necron. Il a euh, beaucoup d'attaques puisque c'est de la griffe. Il relance la blessure. Euh, donc euh, voilà, on va voir taper à moins 2 et plus taper à moins 3. Donc j'aurai pas de sauvegarde, j'aurai que mon protocole derrière. Mmh. Donc euh, voilà, c'est parti. Tu jettes euh, beaucoup de dés, tu touches à deux plus et euh, t'as pas de relance. Par contre, les 6 explosent. Ah, pas... Enfin 6. Le look qui est en toi se réveille Le 1, il dégage, mais par contre, j'ai 4, 4 touches supplémentaires. 1, 2, 3 et une quatrième qui va arriver. 4 plus Je relance pas mal de choses. J'ai chaud aux fesses. J'ai donc 18 sauvegardes à 5+, plus. Puisque j'ai buffé ça avec le chronométron, euh, j'en sauve une, deux, trois, j'en sauve cinq sur les 18 sauvegardes. Donc ça fait que je passe à 13 morts et donc je vais immédiatement faire 13 protocoles. Les protocoles sont sur du 5, reroll des as. Donc sur du 5, je les ressources et ici, une, deux, j'ai ça en as. Donc en gros, j'ai euh, 13 morts et j'en ai cinq qui reviennent. Ça fait qu'au total, j'ai 8 morts si le compte est bon, le compte est juste. Donc là, j'ai enlevé euh, mes 13 figurines et je vais pouvoir en replacer 5 euh, et euh, je vais me, quand même un peu m'éloigner. Alors on arrive à la fin de cette phase de corps à corps du tour 3 de Wark qui est euh, qui s'est sensiblement bien activée. Alors globalement j'ai réussi à enlever un PV moi de mon côté avec euh, sur les Terminators et euh, au total tu auras tué, si je dis pas de bêtises tu auras tué 8 gars à un écran avec ton activation sur eux. Euh, ensuite je vais avoir ici euh, j'ai activé euh, mes... Alors il y a mon spectre ici qui a bien séché notre ami qui était là. Euh, il a perdu 4 PV. Wark a utilisé un point de com pour le CV parce qu'il avait raté ses trois sauvegardes. Donc, il a réussi à le sauvegarder. Ce qui va lui permettre de conserver sa bulle de OP++. Et, euh, et donc, ça, c'est cool parce qu'il perdra pas cet objectif-là de ce fait. Euh, voilà. Mes spectres ont réussi à enlever quelques, un ou deux PV sur un blade guard. Et j'ai dû faire claquer, péter un... un une... Tu hein. as tué un blade ouais, guard. Ouais, et parce et avec, euh, avec oui, parce que j'ai fait péter avec ma nuée. Donc, j'ai utilisé ouais. un point de com pour faire péter une nuée. Et après, pour le reste, je ne suis plus engagé. Je laisse à Wark le plaisir de nous clôturer ce tour 3. Ok, c'est la fin de mon tour 3, euh, je remonte un petit peu, euh, c'est pas si pire que ça, je mets quand même 3 points de victoire grâce à l'engagement de, euh, bah de, de plusieurs unités au corps à corps, donc ça c'est une bonne chose, euh, Bon, bah je vais à présent laisser la main à Tourop pour la suite. Alors, phase de commandement, globalement, je vais mettre 10 points de primaire, 3 points de bannière. Donc ça déjà, c'est carré. Ensuite, je vais utiliser mes living metal, donc le métal organique en gros, ce PV perdu là est récupéré pour ce pour ce spectre, cette araignée, ces petites ces petits lousticou ici. Pareil, et après le reste personne n'est abîmé. Donc ça c'est fait. Ensuite, je vais utiliser le l'araignée ici pour faire repop un socle de spider juste là. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je vais utiliser le chronomotron qui est là et qui va donner... Il va donner plus une attaque, à pardon, pas plus une attaque, invulnérable un à 5+, plus sur les guerriers Nécrons. Donc ça, ça fait plaisir. My will be done sur les guerriers Nécrons. Il y a ce guerrier-là qui vient capter les auras des, des deux poteaux. Donc, plus un pour hits aussi pour les guerriers Nécrons. Et ensuite, je vais utiliser les rites. Alors, je vais utiliser un point de com pour que la barge fasse repopper des 6 guerriers et Nécrons. Et le techno ancien va faire regagner des 3. Donc, la barge, j'étais à, à 5 points de com, je redescends à 4. Là-bas, je fais regagner des six guerriers. Ça fait 2. <rire> C'était un point comme rendement investi. Et le, le technomancien en fait regagner des 3. Ben, ça fait 1. Donc, euh, on est plutôt bas. Mais c'est pas grave. Ça fait du coup 3 guerriers nécrons qui reviennent. J'ai plutôt euh, plus ou moins, on va dire, fini ma phase de commandement. Et je vais immédiatement passer à ma phase de mouvement. Alors, c'est parti. Phase de mouvement plutôt complexe parce que là, ça y est, c'est la c'est la grande avancée quoi. Là on y va, euh, on arrête d'enfiler des perles après tout. Alors globalement, qu'est-ce que j'ai fait J'ai désengagé mes spectres qui étaient là. Euh, ils sont pas du tout à l'aise avec les blade guards parce que je vous rappelle que j'ai un sort qui me met moins 1 à la touche et qu'en plus de ça, euh, je tape en dernier. Donc en gros, euh, là je me faisais tailler en pièces. Je les ai désengagés, par contre, ils pourront charger, puisque je peux désengager, charger. L'idée, c'est de venir enlever les deux PV manquants à ce blade guard et supprimer l'OP en bulle. Ça, ça me gêne énormément. J'ai désengagé mes deux petits scarabées qui sont là. L'idée est de me rapprocher euh, de ma spider qui est juste ici si ce petit monde survit euh, pour le tour 5 ça me fera un petit socle supplémentaire ça ne mange pas de pain euh, ensuite mon plan c'est vraiment de dégager en fait ces deux unités pour récupérer mes deux quarts de table euh, donc ça en fait mon plan ça va être j'ai utilisé mon, mon voile des ténèbres, vous l'aurez compris, de façon à partir de ce corps à corps-là et de revenir ici, ce qui veut dire que je n'ai pas désengagé au sens propre de la règle, ce qui veut dire que je pourrais tirer full potentiel sur les Terminators. Au cas où il y a du rab, il y a un petit peu de, de reliquats, euh, les spectres qui étaient en protection ici sont venus là, vu que là j'ai vraiment plus de menaces qui peuvent euh, prendre du terrain assez rapidement. La seule menace qui est capable de faire ça, c'est ces réacteurs d'orsaux, et je compte bien euh, les faire mourir. Tout comme Ragnar. Donc là on va voir. On va voir les, les, les Lich Guards en action. Ça va ça va pulser. Il Faut absolument que je garde deux points de commandement. Un pour leur donner plus une attaque. Un pour leur donner plus un en force. Euh, bien que je suis même pas sûr que le plus un en force me fasse passer un palier. J'en suis pas sûr. à vérifier. Donc on verra pour ça. Euh, voilà. Je tiens quand même encore mes trois objectifs. Et là, je commence à avancer. Euh, là, c'est le tour où je fais un maximum de dégâts. Je lui tue un max d'unité. C'est parti pour non pas la phase de magie. Parce que je n'en ai. Pas, mais bien pour la phase de tir et pour faire tout à fait simple, eh ben en gros, euh, mon bloc euh, guerrier nécron arche vont tirer sur les, euh, les Terminalou. Allez, c'est parti, ça va, ça va tirer. Allez, euh, l'Arche a enlevé un PV sur un guerrier, qui avait déjà sur un Terminator qui avait déjà perdu un PV, donc il y en a un qui est proche de la mort. Maintenant, j'active mes 13 euh, guerriers Necron. J'utilise un point com pour faire des touches auto sur des 6. J'ai euh, passé My Will Be Done, donc je le bla... je le touche à deux. C'est parti, max de 6. J'enlève les 1, bam, bam, les 1 qui sont des échecs. Et effectivement, on est vraiment, je suis vraiment pas dégueulasse sur les 6 sur cette partie. C'est incroyable ce qui se passe. On voit un Tour Hop avec de la chance. C'est plutôt rare sur Creative Wargame. Maintenant, je te blesse. Sur du euh, force 5 du 4. Sur du 3, pardon. Il a 3, puisque tu as une save à 1 ⁇ en vérité, grâce à ton bouclier. Stade, j'ai un mort et demi. Non un peu, un peu plus quand même. Ah, un peu plus. Ouais. Ça, ça tue un qui est déjà usé. Ça, ça en tue un autre. Ça, ça en tue un autre. Et ça, ça tue un PV. Tac, et un PV qui pas le sergent, je suppose. Pas sergent. Ok. Voilà. Ok, j'arrive donc à ma phase de charge donc là, euh, là, comme on dit euh, comme on dit au pays donc cette escouade de spectre là va charger ici c'est une charge quasi automatique cette escouade de spectre là va charger dans le Blade Guard qui est ici, c'est une charge qui fait tout à fait plaisir, et ensuite les Lich Guard vont charger dans tout ce petit monde euh, la, le, le spectre va charger uniquement dans les réacteurs dorsaux, alors ce que je vais faire c'est que je vais faire le plus important, c'est les Lich Guard et donc c'est un gros 11 des familles charge à 11, ça passe, ensuite je vous fais charger l'araignée qui est juste derrière, donc je vous je qu rappelle qu'elle fly, donc elle est peut-être monstre, mais eh ben, elle fait une, un gros fail à 4, euh, ça, me permettra... ça me permettra de la placer. Si, si, je vais pouvoir la placer derrière le mur, donc ça c'est très bien. Euh, ensuite, il ensuite, y a eux qui vont charger auto dans le Blade Guard, donc bon, on le fait pour l'honneur, ça fait une charge à 10. Et il y a eux qui vont charger dans les deux Terminators qui ont survécu. J'ai fait que des belles charges. Là c'est le tour, j'ai mis mes mecs tous à un pouce pour la charge réussie, mais je fais quand même des, des charges à 15, ouais, c'est pas grave. Donc là j'arrive à, à la fin de mes charges, alors on va mettre mettre en lumière 2 trois petites situations. La première c'est que ici, euh, un petit peu de micro, un petit peu de macro, comme vous voulez, mais en gros je compte fumer le Blade Guard et logiquement les deux termites, sinon ça va pas marcher parce que je, il faut que je puisse consolider vers les Blade Guard, de façon à lui faire perdre sa bulle d'OP++ ici, et avec mon petit spectre après je pourrais faire une petite conso, venir toucher l'objectif, et lui, Reprendre l'objectif au nez et à la barbe Voilà, donc ça, c'est le premier plan ici avec euh, le spectre assaut. Et là, ici, voilà, grosse invasion de Lich Guard. Je vous rappelle que notre ami euh, Ragnar va mourir dans l'atroce souffrance, sous l'impact de pas moins de 6 Blade Guard. Euh, J'ai passé un point de commandement et je vais leur donner plus une attaque. Ils vont donc passer de 3 à 4 attaques, 6 x 4, 24. Je vous propose qu'on voit euh, tous ensemble euh, Ragnar mourir. Donc, je fais 12 dés, je vais le faire deux fois. Je le touche à 3+, plus. Le premier jet est un peu dégueu euh, et je vais le blesser à 3+. Plus. Ok, c'est propre, ça rattrape. Ça fait euh, 6 blessures sur la première salve. Sur la deuxième, à 3+, plus, beaucoup mieux. À 3+, plus, ça nous fait donc 15 sauvegardes à 4+, plus puisque j'ai moins 2, work. Ça sent la mort. Hein. Ragnar must die. Ça sent la mort. Ça c'est raté. Ouais, c'est mort. Il est, ouais. il est décédé. On deux à chaque fois en plus, c'est ça Non, c'est un damage. Ah. Mais bon, il, ah, il, est bah, décédé. Ça, ça il est décédé plein de fois. Il est décédé. Est-ce que je vais euh, claquer deux points de commandement pour qu'il tape tout de suite Il t'en reste trois. Tu peux le faire. Eh bien, je vais le faire. Tu vas le faire. Par contre, avant, je dois faire mes attaques sur tes Pas de réacteurs. Ça ok. Marche. Donc, euh, donc j'ai fait six gars. Donc, il y a quatre gars qui vont partir dans le réacteur. Donc là, je te touche à 3. Ils sont moins motivés. Ils ont tué Ragnar. Ça y est, ils ont cru que c'était les, les congés, euh, les RTT là. Suite au meurtre de Ragnar. Non, ça marche pas comme ça les gars. On se réveille maintenant à 4 plus à vue. T'as un réacteur, t'as un bouclier qui saute. Du coup, tout comme son camarade Murderfang euh, au deuxième tour de jeu, Ragnar va taper avant de mourir. Il est full patate, 10, il touche à 2+. Plus. Tout qui passe Ok, il qu il se passe. maintenant force 6 sur de l'an du 5, c'est sur du 3+, il y a 0 relance. C'est comme ça que ça se passe, 7 qui blessent, c'est pas mal, yeah. c'est pas mal du tout, et moi maintenant j'ai de l'invue à 4+, ouais, j'en réussis 4 ouais. sur 7, Et tu fais du 2 flat donc j'en ai 3 qui meurent, ce qui veut dire que j'ai immédiatement ça en protocole, logiquement j'en ai que 2 qui meurent, statistiquement c'est le cas, donc en gros j'enlève 3 socles et il y en a un que je peux remettre euh, là où je veux. Ok, j'active immédiatement la grosse spider qui va taper à travers les murets sur euh, les, euh, les, euh, bah les first born en réacteur d'orso. Par contre, je le touche sur du 4, ça c'est dommage. Ouais, ouais c'est bien dommage, ouais, on le voit, hein, la 4 ah. euh, ⁇ c'est pas terrible. Et par contre, je le blesse sur du 2, c'est de la force 8. Oh. Bon, alors là, on est sur un échec globalisé d'une manière absolument parcimonieuse. Bon, fin de mon tour 4, voilà, il y a un moment où, dans le tour, j'ai dit ça y est, je commence à avoir un peu de chance, j'ai commencé à être un petit peu vanité, un peu orgueilleux, sanction directe, puisque là, il n'y a rien qui a marché, globalement, euh, j'ai tapé sur Toto, euh, il a il a, il, il a encaissé quatre blessures, il en suffisait d'une pour rater, il a fait quatre sauvegardes, et donc il a rejeté le dernier dé, il a claqué son dernier point de com, donc lui, il reste, donc le plan foire, le Terminator a survécu aussi, ah, il lui reste deux PV, certes, mais il est toujours là, ce gars-là, Ragnar, par contre, lui, bon bon débarras. Et eux, ici, bon ils sont 4. Je noterai quand même que euh, il m'a tué un seul Lich Guard avec euh, cela. Et, euh, et donc, du coup, j'ai pu faire repop mon Lich Guard sur un objectif. Ragnar a tué un Lich Guard aussi. Donc, en fait, je, je commence à grapper l'objectif petit à petit grâce au, au protocole de réanimation, ce qui est tout à fait plaisant. Je, je vous l'accorde. Donc, je mets que deux points sur l'écart de table. J'ai toujours mes trois bannières. Euh, voilà. C'était pas ouf comme, comme tour côté Necron en termes de scoring. Euh, voilà. Et euh, je vais laisser la main à Wark pour son tour 4. Début de mon tour 4. Euh, J'étais à 0 points de commandement. J'en gagne 1. Je passe à 1. Euh, Captain Obvious, c'est pour toi. Je vais utiliser. Je vais faire deux litanies avec mon euh, chaplain qui est euh, ici. Je vais prendre euh, Litanie de la haine. Pour, sur 2+, ça passe Donc j'ai relance à 6 pouces des jets de touche pour tout le monde yes. Et je vais faire exhortation à la rage Sur 2+, ça passe Qui me permet de sélectionner une unité Ce sera les blade, blade vétérans ward, blade ward De façon à leur donner plus 1 euh, à la blesse Ce qui leur manquait tout à l'heure ouais. Donc ça c'est euh, une bonne chose euh, Je suis toujours en doctrine d'assaut Tout va bien, je marque 2 points de victoire Grâce à deux étendards qui sont encore dressés euh, Et ici, 10 points de primaire en là. passage et 10 points de primaire, parce que j'ai encore deux objectifs. Je passe immédiatement à ma phase de euh, psy. Mouvement, pardon. Mouvement. Fin la phase de mouvement, j'ai fait la chose suivante. J'ai commencé par aller déplacer. J'ai plus besoin de faire des bulles puisqu'elle a utilisé son orbe. Donc j'ai ramené mon petit loup ici pour prendre, tenir cet objectif. Ce qui m'a permis de déplacer mes euh, unités pour aller prendre cet objectif avec mes infiltrateurs. Tu as vu la va... manœuvre qui est en train de se présenter avec les Lich Guard euh... ouais, Ça anticipe. Voilà. Et là, ici, eh bien sûr, mes intercesseurs d'assaut vont aller attaquer les Lich Guard. La voilà, ça c'est le plan. Ensuite. De ce côté-là. Euh, j'ai bougé mes, euh, mes Terminators oui. et je vais leur faire lever l'étendard. Oui. J'ai bougé mes euh, Vétérans blade Guard afin de tabasser euh, cette grosse unité et peut-être avec un peu de chance que j'arriverai à, à la tomber, ça va être compliqué, ils sont, ils sont costauds. Et puis, euh, dernier mouvement, j'ai oublié de le faire, c'est le qui meurt, je le ramène ici pour le protéger, non mais terminé. J'attaque ma phase de psy. J'ai déjà lancé mes deux sorts qui sont passés. J'ai déjà un smite qui est passé sur euh, les spectres. Les, sur les spectres. J'ai enlevé un point de vie. Et j'ai passé la malédiction sur euh, donc, moins un pour toucher sur les spectres également. Donc ils sont euh, modés. Modés. Maintenant, je fais la phase de charge. Ici, j'ai une charge auto avec mes Blade Guard. Super. 4. Ah bah, C'est super. Quatre ça suffit. Moins de deux. Et bah, ouais, ça fait une charge à 2. Ça me suffit. Et on n'ira pas plus loin, messieurs. Non, mais ça ça, va, ça va. Voilà, Charge à 2. Et ici, j'ai mes intercesseurs d'assaut qui sont là, qui vont faire une charge à travers le décor. Oui, tout à fait droit. j'aimerais bien un petit gros, ce serait bien, une charge à 8. Et on prend Voilà, ben je prends, ben je vais les déplacer, puis les mettre autour de, de ceux-là. Et puis, on va, on on va se va, battre. On va se battre. Donc là, gros corps à corps des familles, t'as combien de blade guard, ils sont 4 J'ai 4 blade guard, dont un sergent, donc ça me fait bah, une pelletée d'attaque, puisqu'ils ont 3 attaques de base, euh, plus une parce qu'ils ont chargé, et plus une parce que... Il y en a un qui est le sergent, donc euh, et et c'est euh... le sergent, donc ça fait un paquet d'attaques. Donc ça fait 3 x 4, ça fait 12, 12 et 5, ça fait 17 attaques. à peu près, euh, tout à fait. Donc, 17 attaques, les voici. Je rappelle que tu touches sur du 2+, que tu rerolles grâce à ton chaplain, donc on est sur du 2+, relançable. Et les 6 Explose. Oh Il oh, y a une lorque en toi qui a, qui a surgi là. Et il y a mon oreille qui a perdu 3 de valeur de, de puissance. Donc ça c'est la relance. La relance d'abord des... Oui, la relance des 1. Voilà, donc j'en ai 1 raté. Mais par non, contre... Par contre as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 monsieur. 7, 6. ça fait 7 touches supplémentaires. Ça ça pique. Mais ouais c'est sûr. Et je rappelle que tu blesses normalement sur du 4, mais, mais tu as passé ta litanie, donc tu vas blesser sur je du 3. 3. Et ça... Il n'y a pas de relance par contre. J'en suis tout à fait euh, satisfait. 3. Eh ben, ça m'en fait quand même. Euh... Bon, mais là, va falloir que je tente. Ouais. Est-ce que je vais refaire la même Le monde veut savoir. Non, non, non, non. non. 4 plus un vu. Alors, ça, c'est raté. Et c'est pas mal du tout, en vrai. C'est pas mal. Est-ce que ça sera suffisant Je sais pas. Appelez-moi la police de la stat. Donc, en gros, il y a 4 spectres qui meurent, monsieur. C'est tout On... Attends, non, non, non. Il y en a un qui a perdu. Donc ça, ça en tue un. OK. Ça, ça en tue un autre. Ça, ça en tue un autre, ça ça en tue un autre et ça ça enlève 2 PV, un spectre. Donc il me reste un spectre à 1 PV, monsieur. Un spectre à 1 PV. C'est énorme. C'est énorme parce que euh, du coup je vais pouvoir faire. Donc en, en gros j'enlève 4 spectres. Et ce qui va me permettre de générer euh, tout simplement et 12. Et ça, ça va être mes j'ai deux protocoles de réanimation. Et je suis sur ma doctrine, enfin sur mon protocole qui me permet. Euh, ben J'ai pas de personnage à porter donc je n'ai pas de protocole. Allez, sur D5, oh donc j'en récupère un. C'était stat, en vérité, c'est complètement stat. Donc j'en récupère un. Et euh, ce personnage en question, je vais venir le mettre évidemment en contact avec les Blades Guards. Non, je vais venir le mettre juste ici parce que mon personnage est au plus. Et il y a un moment, ta, ta bannière va mourir quand même. Mais c'est scandaleux. Donc là, j'utilise mes deux derniers points de com. J'interromps euh, la phase de combat. Est scandaleux. Je vais activer mes Lich euh, Guard. Et ils sont 6 à pouvoir potentiellement taper dans les intercesseurs. Mon objectif, ça va être de récupérer cet objectif-là. Donc là, il euh, faut que ça saute. Donc il y en a 6 qui tapent. J'ai plus de points de commandement. Je ne peux pas me passer le plus en attaque. Par contre, j'ai 3 attaques par tête. 6 x 3, 18. C'est parti. Ça touche sur du 3. Le G est pas mal. Et je vais le blesser sur du 3. Allez, il faudra tuer maximum Il faut qu'ils meurent tous 8 sauvegardes à 5 Oh, c'est beau C'est très beau, t'en sauves... Bah, t'as que 2 morts euh, pour les intercesseurs d'assaut. Et après, je te fais les 6 attaques qui vont dans les réacteurs d'orceaux. C'est sur du 3+, c'est nul, on va le dire. Et c'est sur du 3+, plus, 2 sauvegardes sur ton invulnérable à 4. Ouais oh, bah c'est 1 PV. Et je pense qu'il était full. Donc en gros, tu perds 2 intercesseurs. Où tu veux et tu perds un PV sur un réacteur. Du coup, donc réponse de Wark, et eh ben il va pouvoir activer les intercesseurs d'assaut. C'est yes. parti. Euh, c'est on a dit combien de 13 attaques Absolument 13 attaques. Je touche à deux, <rire> hop, et je, je et... fais quatre attaques en plus. Ah Ça, c'est beau. Ça, c'est pas mal. Ouais. Ok, et par contre, tu blesses sur du 5. Ah, ça, c'est nul. Ça, mais, mais je blesse sur du 5, mais c'est pas trop moche. J'en fais tout ça. Et moi j'ai 6 sauvegardes, j'ai mes invus à 4. Ça c'est moche, un petit cassé. Ça c'est moche. Alors j'ai du coup, j'ai deux Blade Guard qui meurent. Immédiatement, je vais faire mon protocole de réanimation. Sur du 5, j'ai deux Lich Guard qui décèdent. Ok, je retente ma chance avec ma grosse araignée Canoptech. Elle va essayer de l'avoir. Je rappelle que je touche sur du 4. Tout à l'heure ça m'a porté préjudice. Normalement, ce tour-ci, on lisse les stats. Hein. Euh, pas du tout, on n'est pas sur du lissage, on est plutôt sur du défrisage complet. Euh... Voilà, euh, je te blesse à deux, je te blesse à deux, monsieur. Alors, force 8, j'ai force 8 exactement. Tain. Et t'as ton invue à 4, et tu vas mourir. Tain. Voilà, ah, merci à mort. À mort, je prends ici. On va avoir quatre attaques des réacteurs qui sont là qui peuvent taper dans les liches et qui peut taper dans la spider, donc on va avoir 7 attaques sur les liches et 4 sur les, les, les spider. Donc là, c'est sur les liches, sur les liches, 3 on est plus, sur du 3 hein. plus. Ça me fait tout ça. J'ai ouais. un 6, une de plus, c'est propre. Euh, sur du 5, euh, non, là c'est du 4 plus, c'est du, ah, du 5 pour C'est du 5 Ça, c'est cochon. Ça, c'est le 5 le plus immonde de l'histoire des 5. Voilà, non, non, non pas pas vraiment, je le tiens tout à l'heure. <rire> le mien était moins bien que celui-là quand même. Ah. Euh, un vu à quatre. Ah. Donc j'ai deux morts, je fais immédiatement deux protocoles. J'ai donc euh, bah, deux morts, hein. ah. encore une fois. Il deux, deux, deux Guard qui meurent. Il est temps que je tue cette infâme Blade Guard avec sa bannière de mes deux. Euh, ça fait trois tours qu'il me tanque les spectres. Je vais le défoncer bordel. Euh, j'ai donc euh, 4 attaques par spectre, ils sont 3, j'ai donc 12 attaques, je me suis pas es dans les dés. Et je te touche sur du euh, 4+, plus, puisque mon crypte est loin. Allez Et je te blesse sur du 3. Meurs Infâme Infamie Tiens, vas-y, t'en rates une, t'es mort Je suis mort Voilà, c'est bon, merci Ça, c'est propre, cet objectif m'appartient dorénavant Blah voilà, voilà c'est tout, je pense que tout a tapé, moi j'ai un pack que tu as maudit qui peut taper encore oui. et qui va taper sur tes blade guard d'ailleurs. Donc c'est euh, celui-là qui tape les blade guard. C'est sur du 5, tiens mon gars, troll, oh. ah, je blesse sur du 3 les bladey, tiens, 2 invues à 4 pour les bladey, 2 PV sur un blade guard, t'en avais un qui est amoché peut-être Hé, hey j'en ai un qui est amoché absolument, donc j'ai un qui est mort surtout. Eh ben ça fait plaisir, je prends, t'as pas de protocole de réanimation toi oh. J'y travaille <rire> OK, c'est la fin du tour 4 pour moi. Donc je marque 3 points de victoire grâce à parce que j'ai des unités qui sont corps à corps. Donc ça me fait j'en ai plus de 2, donc ça me fait ça me fait du bien, 3 points de victoire. J'avais tenté de lever la bannière, malheureusement, j'ai perdu la bannière ma... mon autre bannière, ce qui me fait plus que ces unités ne sont plus super OP. Donc je me reprends mon ce point grâce à son spectre et la bannière que j'étais en train de lever, ben, ça avorte, elle n'est pas levée. Donc je perds une bannière, je perds tout, c'est le drame. C'était la fin de mon tour. Hein. Je dis euh, que sa toure peut faire son dernier tour. Ok, début de mon tour 5 et de mon dernier tour, qui plus est, euh, je vais récupérer un et unique point de commandement, ça tombe bien, j'en avais plus. Euh, je vais mettre non pas 10, mais enfin 15 points de primaire, euh, puisque je contrôle non pas euh, 3, mais bien 4 objectifs grâce à ce spectre malveillant qui est rené de ses cendres grâce à un protocole ambitieux. Donc ça, ça fait plaisir, ce qui me permet déjà d'ores et déjà de verrouiller les 45 points de primaire à la fin de la partie. Ensuite, je vais activer différentes aptitudes qui font plaisir. Euh, la première est de dire que euh, j'ai le protocole de commandement qui va me permettre d'avoir plus 3 à mes auras. Donc, euh, c'est cool pour mes personnages. Euh, je vais immédiatement faire repopper ici, grâce à mon araignée, un socle de spider. Grâce à l'araignée qui est ici, je vais faire repopper un socle de spider. Euh, ici... Protocole de Living Metal. Je récupère mon PV perdu. Ici, je récupère un petit PV perdu. Euh, mes lich sont full. Tout le reste est full. Mon Cryptech qui est ici va passer un protocole de réanimation sur les guerriers qui sont là. J'en réanime un. Je vais venir le mettre ici. Tac. Et la barge qui est ici, même chose. M'en ramène trois. Donc j'en récupère trois supplémentaires. Toujours dans ma phase de commandement du coup, mon ami qui est ici va déclencher. Eh bien, il va déclencher. En fait, il va déclencher son orbe parce que sinon elle va jamais me servir de la partie. Et en plus, il va me passer évidemment un My Will Be Done. Bon bah sur un 4 reroll des as mon unité revient full. Bon ben bah, voilà, je suis content. J'ai euh, mon pack de, de Guerrier Necron qui est euh, full patate. C'est tout à fait tout à fait content. Voilà. Fallait que j'utilise, bon, bah je l'ai utilisé. Euh, voilà pour ça, globalement j'ai plus d'autres aptitudes de phase de commandement à faire, euh, je vais immédiatement mettre mes points, déjà hein. j'ai oublié de vous dire que j'avais aussi trois points de bannière qui passent sur ce tour là, et euh, je vais globalement attaquer mon tour 5, l'objectif va être de casser à la fois le scoring de work et surtout d'embarquer de, dans les abîmes de l'enfer un maximum d'unités pour qu'il euh, mette un minimum de points sur son objectif de, de, de survival qu'il a sur ce scénario-là. Alors, fin de ma phase de mouvement. Globalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai désengagé mes spectres. Euh, L'idée, c'est que eux ont désengagé pour revenir au corps à corps dans eux. Et les spectres qui sont maudits, c'est-à-dire eux, ont désengagé et eux vont essayer de se saigner le chaplain. L'idée est de faire des kill points pour l'empêcher de mettre trop de points sur objectif. Mes petits mes petits choupiteaux vont venir s'occuper de ce petit loup. Euh, ici, j'ai d'autres, mes, mes deux petits scarabées qui sont venus, euh, ben, trois même, qui sont venus poser des pieds sur l'objectif. Euh, mon araignée qui est avancée pour charger dans le lot. Et après, ben là, on va déclarer la foudre immédiatement. On va faire un petit truc rigolo que j'ai pas fait encore, c'est des tirs des cryptocères qui vont essayer de se farcir ce Terminator-là. Il euh, ils ont des pistolets, il y en a deux par tête. Euh, je suis dans l'aura de mon Cryptech, donc j'ai plus un pour toucher. Donc, je vais toucher sur du 3+. C'est pas terrible, et par contre c'est force 5, je te blesse sur du 3. Enfin, c'est vraiment nul. Euh, du coup, tu as une save à PA-2, t'as une save à 3, puisque tu as une save à 1. Oh, un petit PV supplémentaire Là maintenant, je vais euh, vous passer les dés parce qu'en gros, mes guerriers nécrons vont répartir leurs tirs entre les Blade Guard pour ceux qui sont emportés et le Terminator. Et ensuite, il y aura l'arche qui va tirer sur ce qui reste et ce qui est le mieux à faire. Donc on se retrouve à la fin de ma phase de tir, ce qui nous amènera immédiatement à ma dernière phase de charge de cette partie. C'est parti pour les jets de dés champ. Ok, euh, fin de ma phase de tir, j'ai enlevé le terminator, j'ai enlevé deux blade guard, ce qui nous amène à la fin de ma phase de tir et je vais immédiatement eh bien passer sur la phase de la bagarre finale après tout. Donc globalement, euh, ces trois, ces trois loustiques là vont charger le dernier blade guard, ces deux là vont charger euh, le chaplain, ces trois là vont charger le clébard, euh, elle va charger sur eux. Et, euh, et puis, euh, et bah globalement, c'est tout. Tout le monde aura chargé, tout le monde sera content. Euh, c'est donc absolument génial. Tout le monde est au corps à corps. Après tout, c'est le tour 5, c'est la dernière euh, des batailles pour les nécrons. Ici, je vais m'assurer de tuer ce loup. Et je vais donc euh, utiliser mon dernier point de com pour faire crever euh, une unité. Ici, sur du 2+, ça fait boom. ça passe. Euh, donc, ça fait des trois mortels sur lui. Bah il est mort. Voilà. Merci d'être venu, le loup. C'était euh, ma première phase de combat. Je voulais m'assurer un qui meurt. Euh, ça fait tout à fait plaisir puisqu'il faut que je tue trois unités pour le descendre en dessous des 50%. Donc, j'en ai tué une. J'ai tué le Terminator, ça fait deux. Il faut maintenant que je tue une troisième unité. Je vais vous la tuer en direct live puisque ces trois spectres vont pouvoir taper dans le Blade Guard survivant. J'ai... Quatre attaques par spectre, sauf que je vous rappelle que je suis sur mon protocole qui va permettre de buffer l'aura de mon cryptech, ce qui veut dire que mon cryptech a une aura qui passe normalement de 6, et bien qui va passer à 9 grâce à sa relique, et qui va du coup, tout à fait content d'être heureux, donnera, donnera le buff à, à, ses, à, ses, à ses spectres pour avoir plus un pour toucher. J'ai donc 12 attaques qui vont toucher sur du 3, le G2D est pas beau Allez, les gars, je te blesse. Sur du 3, le GDD est pas ouf. Par contre, c'est PA-2. Euh, il lui reste un PV. Donc, t'en rates une, il est mort. Allez, on n'en parle plus. Ah, bon, C'était chaud, mais il est mort quand même. Du coup, euh, j'ai tué... Euh, L'unité ultime qui me permet de le descendre sous le seuil des 50% d'unité survivant Il mettra donc que 5 points sur cet objectif secondaire. Et je vais quand même dérouler le reste de mes attaques parce que si j'arrive à le faire descendre en dessous des 25%, il mettra 0 points. ça sera l'humiliation totale. Le chaplain à son tour meurt, euh, donc ça, ça fait absolument plaisir. Puisque c'est une unité encore en moins Je vais continuer à faire taper mes unités qui chargent D'ailleurs on l'a pas dit, on l'a pas précisé Mais évidemment Wark fait une intervention héroïque Avec euh, ses Terminators euh, et, euh, et puis voilà Et, euh, et moi j'ai engagé euh, Je me suis rapproché de l'objectif Donc j'ai engagé de toute façon Il pourra taper aussi avec son son, son archiviste Il pourra taper Puisque euh, je me suis un petit peu avancé euh, Je vais continuer avec les unités qui ont chargé à savoir la grosse araignée qui va taper sur les intercesseurs d'assaut Est-ce qu'elle va me lisser la stat sur du 4+, Allez, J'ai envie quand même qu'elle fasse un truc avant là la fin de cette game bon bah c'est pas pour aujourd'hui je te blesse sur du 2 je fais quand même un as bon bah voilà euh, c'est pa moins 2 35 plus non et c'est deux flats ça tue un intercesseur ce sera lui et euh, globalement, je passe la main à Wark, puisque tu vas pouvoir activer une de tes unités, avant que je puisse activer soit mes Lich -guard, soit moi, ma grosse araignée. Ok, alors on arrive à la fin de la phase de combat. Globalement, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé pas mal de choses. Euh, les Terminators qui ont fait leur intervention héroïque ont sorti les deux spectres qui étaient ici. Euh, les trois gars en réacteur dorsaux ont encore une fois tanker une phase misérable de corps à corps. Les canoptech ont vraiment fait des trucs foireux au corps à corps, toutes. Hein. Euh, donc, du coup, ils ont... Et en plus, ils ont réussi à me la sortir tranquillement au corps à corps. Euh, donc voilà, les, euh, bah, les Blade Guard ont sorti deux intercesseurs d'assaut. Euh, et puis, on a globalement fait le tour. Ici, moi, j'ai reperdu un Lich Guard, donc je ne vais pas tester au moral. Euh, ici, on n'aura perdu que deux intercesseurs, donc ça ne testera pas au moral. Et, et après, partout ailleurs, il n'y aura pas de test. Par contre, on va arriver sur la fin de partie Côté Necron. Donc globalement, ce que j'ai fait, c'est que déjà, euh, je lui ai toutes ces bannières. Wark n'a plus aucune bannière. Ensuite, euh, à la fin de mon tour, il y a deux quarts de table dans lequel il n'y a pas Warc. Hein, donc ça me fait quatre points sur les cartes de table. Et je vous rappelle que euh, si mon Tetrarch. Ma barge et mon cryptex survivent, je mets 15 points supplémentaires. Donc ça, ça sera à la fin euh, de mon de la partie. Donc ces trois unités qui sont là, je pense qu'il y a de très fortes chances pour qu'elles survivent parce que Warc'a pas la ressource pour venir me menacer ces unités. Ok, c'est mon dernier tour de jeu. Alors, comme souvent, avec cette, euh, ce format de V9, bah, le dernier joueur bah, est un peu tronqué de sa dernière, euh, son dernier tour puisque, globalement, euh, là, qu'est-ce qu'il me reste à faire Il n'y bah, a plus qu'à regarder sur la table et savoir qu ce que je peux sauver comme point et se faire de, de mieux. Malheureusement, j'ai pas grand-chose que, que je peux faire. Si on regarde bien, euh, parmi tous mes objectifs primaires et secondaires, donc je marque 0 points primaire, naturellement, j'ai plus d'objectifs, seul la seule chose qui peut me permettre de, de ne pas perdre de points supplémentaires, ça va être de, de ne pas perdre d'unité. Pour ne pas perdre d'unité, ça va être principalement lui que je vais dégager pour mettre hors de hors de vue il va falloir que je m'assure d'avoir deux unités au corps à corps de façon et qu'ils ne meurent pas bien sûr de façon à pouvoir avoir mes trois points de secondaire sur la fierté du guerrier pour ça je vais utiliser ces deux unités donc mes euh, terminators qui vont charger ici ils ne mourront pas au corps à corps mes euh, infiltrateurs vont charger les euh, Scarab, ils ne mourront pas au corps à corps quels que soient les dégâts que je fais ou ce qu'il me fait, de toute façon, ça en restera là à la fin de la partie. Et je marquerai donc bien mes trois points d'objectif secondaire. Malheureusement, je bah, euh, j'ai rien de mieux à faire sur ce dernier tour. Il ne reste plus qu'à faire le calcul des points. Et voilà, ça en est fini de ce rapport de bataille Necron VS Space Wolf. D'ores et déjà, merci à toi, Wark, d'être venu avec euh, ta très bonne armée Space Wolf, parce que ouais. franchement, j'ai trouvé la partie super plaisante. Ouais, c'était bien sympa. Euh, c'était finalement euh, alors équilibré, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, sur le. Enfin, si, le, les, les listes étaient équilibrées. La la partie était, était là, équilibré. Était, absolument, il ouais, n'y ouais, a pas eu de. c'était pas un hommage du tout. Il y a eu plein de choses à faire. D'ailleurs, euh, la table, on voit le résultat sur la table, c'est propre. Il reste, des, il reste des choses à faire. C'était. Moi, me semble d'une très bonne partie. J'ai pris beaucoup de plaisir. Ouais, mais, eh, mais plaisir partagé, moi Pas tout à fait assez. <rire> <rire> J'aurais pu, pu prendre un petit peu plus de plaisir. Mais bon, c'est comme ça. Le résultat final Le résultat final, euh, 89 sur 90 pour les necrons et 54 sur 90 pour les Space Wolf. Mmh. Euh, donc, gros gros scoring côté puisque puisqu'en ouais. gros, le seul point que je ne mets pas, euh, c'est celui sur mon secondaire où je mets 14 sur 15 et c'est celui où je devais contrôler, te repousser des cartes de table. Ouais. Et en fait, il y a un tour qui est notamment le tour 4 il me semble, où je mets que deux points. J'ai ouais, réussi à, à laisser une figurine, un Exactement, tour, et là, ce euh... petit terminator qui était là. Donc, ouais. donc voilà, du coup, euh, mais en gros, je remplis tout le, tout le scoring. Globalement, j'ai plus ou moins mené le game plan comme je voulais faire, c'est-à-dire que très peu dépassé la moitié de la table avant le tour 3, tour 4. Mmh. Et tour 3, tour 4, une fois qu'on a pris un peu la température, qu'on a jaugé euh, tiens, ouais. le vent, ah, ça, va, ça, ça tourne dans le bon sens. Allez on y va. Ouais. Donc euh, voilà, je te laisse débriefer de ton côté pour le côté Space Wolf. Oui, alors moi de mon côté, moi, je mets 54 points, je marque, euh, en gros, je fais 30 points de primaire, bah, en fait, ce qui, qui pêche, c'est sur la fin, en fait, à la fin, je me fais euh, je me fais complètement repousser, donc euh, vraiment, le, le late game, je, je perds tout, je, je marque quasiment plus rien, euh, pas de primaire, euh, je perds les, tous mes étendards, je perds tout, donc en fait, je suis euh, début de game, middle game, je suis un peu derrière, un peu derrière, vrai. mais ça, ça passe. En late game, je me fais, je me fais laver. Enfin, je me fais, je me fais enfoncer. Euh, ce qui m'a, alors, moi j'avais un plan de jeu aussi. C'était vraiment pareil de pas me, pas trop me livrer. Euh, bah, j'ai réussi à moitié puisque je revois directement au début de partie, j'envoie ma, ma cavalerie et mon murder fang. Euh, bah, sans, je, dans un je, cordon. sans pas aller dans le cordon. Je pensais que ça tiendrait et puis ça n'a pas tenu, ouais. en fait ils se font, ils se font dérouiller. Euh... Alors justement c'est ouais. ça que je veux souligner, c'est qu'on a, on a beaucoup tendance à sous-estimer la létalité du Necron. Ah ouais. Il faut être assuré, soyez avisé que si vous jouez contre un Necron, contre un joueur Necron, contre une armée Necron, si vous rentrez dans sa zone de confort, c'est-à-dire on va dire dans les 12 pouces autour de ses unités, le Necron est très fort. Parce que le Necron à courte portée, notamment mon unité de Gauss en, en, en guerrier Necron, bah, ça balance quand même 40 tirs de force 5, perd moins 2, ça touche à 2 ⁇ Et il y a un stratagème qui blesse auto sur du 6, donc c'est fort. Et, euh, et ce qui se passe c'est que euh, le Necron, a, a, la plus grosse difficulté du Necron c'est qu'il veut pas s'étendre. Parce que toutes tes bulles sont quand même à 6 ou 9 pouces et mmh. tu as vraiment besoin de tes personnages pour avoir le plus 1 pour toucher. Sur les Canoptech pour avoir le My Will be done sur les Guerriers Necron pour pouvoir faire repopper des unités pour vraiment pouvoir mm. bien synergiser tout ça donc en fait quand l'adversaire rentre dans ta zone de confort bon ben bah, moi j'avais mis mes petits cordons donc j'acquesse bah, d'avoir de, des pertes mais après derrière c'est la riposte et on a tendance à sous-estimer cette riposte ah, et elle est oui. violente elle ah, est vraiment oui. violente donc méfiez-vous de rentrer dans cette zone de confort du Necron et effectivement je pense que euh, ah, je ça me fais aspirer. une erreur ouais, au premier tour de rentrer comme ça euh... Moi je me, je me fais aspirer dans, le, dans, ce, dans, ce, dans cette charge parce que j'ai un, un objectif secondaire qui me fait gagner 3 points de victoire si j'ai 2 unités au corps à corps, bah, il fallait pas que je perde si je voulais rester, bah, faire un gros score bah, si je voulais mes 15 points à la fin de la partie, il fallait que j'ai au moins 2 unités au T1 ouais. au corps à corps, eh ben, euh, ça m'a aspiré, Et eh ben, raté quoi. Il faut raté. aussi savoir accepter qu'il y a des secondaires où on ne va marquer que 10 ou 12 points, ouais, ouais. Et, et je pense que ce secondaire-là, il est très bon pour le codex Space Wolf, mais il faut accepter qu'au tour 1, au tour 2, bon, on peut faire peut-être l'impasse euh, au tour mmh. 1 au minima en se disant mmh. je vais pas rusher sur mon adversaire, mmh. parce que le problème de, de rusher systématiquement avec une ou deux unités, c'est que vous allez envoyer euh, par petite bride bah, des vagues de votre armée, ouais. qui vont se casser les dents dessus au lieu d'envoyer vraiment boah, le full rush ouais. euh, qui est ingérable pour votre adversaire. Donc euh, voilà. En tout cas, c'était super intéressant. il euh, y a d'autres trucs qui m'ont... Alors il me manque aussi je pense euh, bah de, du skill, hein, de, la, de, la technique, de la technique de jeu, euh, j'étais censé moi ce que je voulais faire c'est vraiment gérer mes charges de façon à, à toujours euh, être euh, maître de la charge c'est à dire charger moi ce que je veux, où je veux, quand je veux euh, bah, en fait c'est hyper dur à faire et, et, et, et clairement j'ai pas réussi parce que j'ai juste réussi à charger ses cordons à peu près ouais. et, euh, tes cordons, et puis après, euh, après c'est à peu près tout ce que j'ai pu faire et ça c'est bah, de la technique c'est il bah, faut plus de jeu, plus d'expérience et, et dans cette dynamique là oui. je pense que les, autant les, les loups répondent très bien à cet esprit-là. Mmh. Autant sur tout ce qui est Blade Guard, Guerrier Terminator, c'est un petit peu plus lent à se mettre en œuvre. Mmh. Donc euh, voilà, moi j'aime beaucoup ta liste. Franchement, je trouve que la liste est super cool. Les Blade Guard sont extrêmement ouais, létales. Hyper mal, quoi. Les Blade Guard euh, qui touchent à 2 à la charge avec la Roll, grâce au doyen, avec le plus 1 pour Bless, c'est des mecs qui, euh, qui tapent avec de la PA, mmh. qui font potentiellement 2 flats. 4 plus 1 vu. 4 plus un vu. Non, vraiment, les Blade Guard, excellente unité. Moi je l'avais dit oh. dans mon. Bah, le top euh, Space ouais. Wolf apparaîtra bientôt. Alors je sais pas il est déjà en ligne au moment où on poste cette vidéo ou s'il apparaîtra en ligne. Néanmoins les tipeurs y ont déjà accès depuis plusieurs semaines, les blade guards sont ils sont numéro 2 ou numéro 3 dans mon top 5. Euh, euh, donc voilà, c'est une excellente ouais. unité. Ouais. Donc moi, voilà. J'ai trouvé un peu moins bon parce que plus lent que euh, j'avais j'étais parti sur les garde-loups en recteur dorsal parce que je trouvais ça euh, plus rapide. Et puis finalement, on voit bien que sur cette partie, la rapidité des réacteurs, finalement, n'a quasiment rien apporté. Ouais. Mais à part qu'ils sont arrivés en fait Après, le reste, ça n'a pas fait grand-chose. Euh, ça, ça, ça grand c'est ouais. Ouais, pas, pas nul, mais bon, euh, je pense que les Blade Wars sont, sont quand même au-dessus. Côté Necron, moi, j'ai vraiment voulu euh, bah, tester la liste, euh, la fameuse liste CanopTech dont, dont on vous a parlé pendant le dernier live avec Per Castor. Euh, je la trouve très efficace dans le sens où euh, les nuées par socle de neuf, sont imbuvables, vraiment ouais, en super dur. OP. Ouais. C'est très, très dur à tomber. Il y a quand même 36 PV, même si c'est que de du 3. Il y a mal, un protocole de réanimation. N'oubliez pas que statistiquement, le protocole de réanimation sur les multi-PV, on part du principe que vous, vous ne tuez, enfin, euh, sur trois figurines, euh, vous en avez une qui revient, statistiquement. Mm -hmm. Donc, en gros, quand vous tuez trois figurines, en vérité, vous n'en tuez que deux. Et, globalement, euh, les nuées, il y a d'unités ou très peu d'unités qui sont capables de vous laver un pack mmh. ça veut dire qu'en gros le protocole de réanimation va me ramener des unités et que derrière mes canoptech spider vont ramener les socles ouais. donc en gros bah on voit je finis la partie j'ai encore deux unités de canoptech Complètement, euh, ouais. scarabée euh, les petites nuées sur table donc ça c'est vraiment cool les spectres sont excellents. J'ai vraiment aimé cette unité parce que mmh. un, elle est pas chère. Elle consomme pas de ressources dans le sens où il y a quand même le cryptech à réussir à placer. Mais euh, le fait de traverser les unités, le mouvement de 12, le désengagement plus charge, l'invulnérable à 4. Super OP grâce à ton... Super OP Putain, grâce au... Ça, ça la, la, C'est super efficace, mmh. vraiment. Et ce que j'adore, euh, là, c'était vraiment... J'ai voulu un petit peu modifier par rapport à, aux listes qu'on avait vu sur les rosters américains. C'était que là, j'ai rajouté, en fait... Euh, un pack de 20 guerriers Nécrons et une arche, le but était de, de garder en fait cette, euh, ce plot euh, mmh. qui tire dans l'armée et j'en suis tout à fait content, je suis plutôt ah, satisfait d'avoir oui, ça... eu cette, cette phalange de guerriers mmh. Nécrons qui au final finit la partie à 20 puisque tu t'as réussi à tuer au total 13 guerriers ouais. et, euh, et je suis revenu quand même à 20. Bah en fait, je voulais pas les, les packs de guerrier Necron quand on s'attaque à eux, bah faut les finir. Oui. là c'est effectivement, je pensais pas. Et pour les finir, il bah, faut vraiment être la sauce. Là, à ce moment de la partie, euh... es pas passé loin, hein. mais non, je, es je dis pas des pas bêtises. Ça m'a mais... tué 18 d'ailleurs. Tu tué 18, ouais, je suis enfin, à deux, tuer 18. Ouais. Et les deux et après, je, je suis revenu au protocole. Je suis revenu à la voilà. Donc... Bah, en fait, je pas trop quoi faire de ce, ce pack de ce pack en téléportation à ce tour au tour 3. Je sais pas trop quoi Moi, en faire. je pense que tu l'as bien et appelé euh... parce que tu, tu m'as bloqué ce pack de guerrier quand même. Bah oui, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué un tour. Tu l'as bloqué un tour et c'est pas déconnant. Euh, donc, euh, donc voilà. en tout cas j'ai trouvé la partie super intéressante les yep. deux listes étaient vraiment cool à jouer on voit aussi tout le plaisir d'avoir deux codex qui sont revalorisés par la nouvelle version ouais. avec les nouvelles mécaniques de jeu, donc ça c'est très plaisant ouais. ça annonce que des bonnes choses pour la suite de Warhammer 40 000. on a vraiment hâte de découvrir enfin, euh, bah là très bientôt il y a le codex Desguard et puis par la suite on aura les codex Xenos et puis d'autres factions mais là on a vraiment envie que les Xenos soient mis en lumière hein, ouais. on voit du Marine, si ouais. on veut du Xenos du Xenos, du Xenos, en tout état de cause merci à toi Merci toi, on ah. remercie et vous avez vu nos t-shirts Ils sont plutôt beaux. Alors, vous pouvez les acheter sur Spreadshirt. Il euh, y a la Cette ça là et ça s'affiche là, les deux. Tac tac. Vous avez le lien en description. Euh, on ne gagne pas de sous dessus, c'est vraiment pour se marrer. Pour le kiff. Voilà, et il y, y, y, euh, y a les punchlines. Les punchlines cultes de la voilà. chaîne. elles sont là. Vous pouvez vous acheter des sacs bananes, vous pouvez vous acheter des. Euh, des je sais pas quoi, des Il y a tomines, de l'Ass Rirol Ass, il y a euh, tout à fait content d'être heureux. Des mugs pour pas. Le euh, fluff, le fluff, le voilà. fluff. Il y a toutes les grosses punchlines de la chaîne, on les retrouve. Exactement. Ça fait voilà. plaisir. On remercie aussi William, ah. vous ne voyez pas, qui a passé la journée avec nous derrière la caméra, qui nous a filé un coup de main. Donc gros merci à William d'avoir participé à la réalisation de cette vidéo. Euh, voilà, et puis évidemment, merci à tous les gens qui nous soutiennent, aux tipeurs. À vous tous, pensez à vous abonner à la chaîne, la petite cloche, le petit like, le commentaire. Vous connaissez, on vous refait pas la punchline habituelle. Vous nous rejoignez sur Instagram, sur Facebook, sur Discord. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos yes. sur Creative War Games. Je vous dis ciao les seigneurs de guerre.